Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enroulib USA, deuxième épisode de cette tournée. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait très plaisir. Nous sommes dans un épisode qui cette fois est à la maison, d'accord On est appris une maison aux états unis donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus la masse de décor. Ça fait un petit peu mec dans un coin, mais je pense que pour cette émission, ça suffira et vous comprendrez un petit peu la vétusteté de ce dernier. J'espère que vous allez bien. Vous êtes très chaud là dans le chat, ça me fait plaisir. On est chaud pour donner quelque chose de très, très, très correct, d'accord c'est le deuxième épisode. Le premier était avec FaceTemper il y a deux jours. Vous avez l'air de l'avoir beaucoup apprécié. C'était vraiment super. Et le second et dernier de Los Angeles va se passer aujourd'hui. Ensuite, nous aurons la suite à partir de ce dimanche, d'accord, en direct de Dallas et où je pourrais avoir le grand 6 et puis ensuite d'autres invités pour finir gentiment ça. Ah là là, ça c'est vraiment lourd. Vraiment, c'est un banger. Je me sens de très très très bonne humeur. Et forcément, vous êtes également de bonne humeur parce que j'ai pu vous annoncer quelqu'un qui vous a hypé. Voilà, Vous étiez chaud de l'avoir. C'est quelqu'un qui a accepté en une minute. Je lui ai envoyé un message, je vous jure qu'il a répondu en une minute. Ouais. Ça me permet de pouvoir introduire le grand Ludwig. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour les mecs qui regardent l'émission sur l'internet. Comment vas-tu Oui, euh, je vais très bien. Mais, mais il faut que je dis euh, en avance que ça fait cinq années que j'ai parlé français. Et je crois que je suis complètement nul maintenant. Non, mais ça va aller, on va réussir quand même à faire un truc cool. Je tiens à dire que tu avais insisté pour faire le truc en français. Ouais, parce que je crois que c'est mieux pour euh, les personnes qui regardent euh, le stream. Effectivement, c'est mieux pour elles, mais franchement, ça va, tu te débrouilles. Débrouilles. Tu t'en sors. C'est ok, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, je, en, en, en mon avis, je parle comme quelqu'un de ans ouais. <rire> Un peu de vocabulaire. Euh, ouais, ouais, j'ai un, un petit vocabulaire et chaque fois que j'use un article, c'est le... Parce que... Moitié moi, de la fois, c'est correct. Le, là bon, franchement, t'inquiète personne t'en tiendra à rigueur, euh, franchement. Et si à un moment, t'as un peu de mal sur un truc que tu veux dire et que tu veux le dire en anglais. OK, just go in English and uh, understand. Ouais, ouais, je, quand je, je regarde le stream, chaque mot, c'est anglais. tu dis, allez, bonjour, les gars, oh, c'est hype aujourd'hui. <rire> euh, ouais, mais c'est comme ça, hein, pour euh, le stream français, il y a beaucoup de mots anglais. Oui, oui, oui, on a beaucoup de mots anglais, on dit hype, on dit plein de mots comme ça, tu vois. Est-ce que peut-être, en parlant de hype, t'as vu les réactions des gens quand j'ai dit que tu allais venir Ouais, ouais, j'ai vu. Pourquoi euh, est-ce que tu penses qu'ils sont hype pour moi Bah parce qu'ils t'aiment bien <rire> mais pourquoi Je Parce dit. que je parle, un peu, je parle un peu de français. <rire> ouais, parce que tu parles un petit okay. peu français. Et ah ouais. aussi parce que bah, tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans le monde du stream, tu vois. Donc, forcément, quand je leur ai dit je vais avoir des créateurs de contenu américains et que tu as accepté de venir, it's big. Ouais. C'est grand, tu vois. Et tu es, es en les États-Unis pour faire ça tu as plus de choses à faire Pour faire ça. Ah, c'est cool ça. Ouais, j'ai eu euh, Temper il y a quelques jours, là t'es bah, venu aujourd'hui et j'en aurai d'autres euh, comme ça, etc. Quand t'as vu le message la première fois, genre que je t'ai envoyé un DM et que je t'ai dit bah, « Do you want to come to Zachary etc. tu t'es dit quoi Mais j'ai vu le message, j'ai dit euh, « Allez, il faut que je parle plus de français et je crois que j'y en France la prochaine année. » Oh bien ça Parce que ça, et je commence ici. C'est le premier jour à, à pratiquer le français. C'est la porte d'entrée ouais, ouais. C'est la porte d'entrée. Vous l'avez entendu, il va venir en France. Est-ce que quand tu vas venir en France, tu vas peut-être collaborer Tu as envie de voir d'autres streamers ou c'est juste pour un voyage comme ça euh, Normalement, ça fait. Je, je crois que ça fait dix fois que j'étais en France. Et chaque fois que, que je suis en France, c'est parce que la famille. Okay. La famille habite euh, à Nice ou à Montpellier. Grave cool. Euh, mais c'est la première fois dans ma vie où. J'ai une opportunité. Oui, une opportunité. Ouais, euh, ouais, ouais, mais là même euh, Où je connais des streamers en France. Ouais. Parce que ça, je crois que ça va être cool si je fais quelque chose avec euh, eux. Tu connais euh, qui on... Tu connais Kamel, Zerator peut-être Ouais, des ouais. Sardoche, ouais. euh, parce qu'il va casser la tête de quelqu'un ou. Où... <rire> <rire> on, on, on verra, mais. Je connais sardoche on a fait le chess. Ouais. Et parce que tu, tu sais le, le chess boxing. Ouais. Le, le tournoi, etc. Ouais, ouais. C'est lui qui qui va qui va faire ça. Et je, je... Uh, in my head, if he's willing to get punched for me. I should see him at his home. <rire> Il a yeah. dit, si Sardoche est prêt à se faire à se prendre une sorte de coup de poing de ma part, alors je devrais aller le voir chez lui. <rire> c'est marrant. C'est le petit tournoi où en fait, ils vont mêler, euh, je crois, si je dis pas de bêtises, des échecs et de la boxe. Donc euh, mm. ça, ça c'est un truc que Sardoche prépare depuis des mois. Elle vient d'où, cette idée Ben bah, tu sais que chaque youtubeur pour... Je ne je, je... Je sais pas pourquoi, mais chaque youtubeur faire une, une vente boxing. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça marche très bien. Et millions de viewers euh, de, de dollars, tout ça. Et euh, mais je crois que c'est nul de faire les mêmes choses que quelqu'un d'autre a, a, ils, ouais, ils déjà, a déjà été ils fait. Ont déjà fait. Ouais, c'est ça. Euh, et parce que ça, je, je veux faire quelque chose, euh, new. oui, de nouveau, ouais, de ouais, nouveau. Ouais. Et, euh, et je dis ok, c'est c'est fou. Et donc, tu as mêlé les échecs, les échecs, et, échecs et la boxing c'est fou et c'est vrai, c'est une vraie sport, mais mais personne connaît le sport parce que c'est fou. <rire> euh, mais je dis ok. I would like to make it real. Ok, but let's go. Ouais. Uh, just go ahead. We will see what it looks like. Ouais. Franchement, je pense que ça va être quelque chose d'assez marrant. Et de toute façon, vu le niveau de préparation de sardoche ouais, ça risque d'être un petit peu chaud. Ça risque d'être un petit ça peu être chaud. trop difficile pour sardoche Exactement. Whatoff, c'est c'est une, euh, une il est très fort en les échecs, mmh. plus fort que sardoche Sardoche est, est le plus fort que chaque streamer que je connais. Mais je pense qu'il s'en sortira quand même. Connaissant le tryhard du monsieur, je pense qu'il s'en sortira He's quand a même. Il est un souhait. Il est un souhaité. C'est un souhaité. C'est gross. S s Sardoche est le plus grand tryhard en France. Ouais. Mais pourquoi il est comme ça c'est son ce mindset, hein, c'est son état d'esprit, il a toujours été comme ça. Euh, en France, on a deux tryharders, on a Sardoche et on a Gotaga. de you know Gotaga Ouais, ouais, bien sûr. Bon, on a Gotaga et Gotaga, c'est un gros tryharder aussi. Mais en, en mon avis, ça, ça c'est pas le, le the spirit de France. L'état de, d'esprit D'être une tryhard, c'est plusieurs de quelqu'un qui. Euh, ouais, c'est des individus. Ouais. Enjoy the vie, uh, enjoy life, tout ça. <rire> c'est un peu l'image des Français, euh, on aime bien la vie, les bonnes ouais, choses. Ouais, mais ouais, bien sûr. Euh, en, en les États-Unis, on mange euh, du jeûner euh, à, à, à le travail, uh, at the desk. Mm -hmm. 15 minutes, c'est fini. Allez, travail, travail, travail. En France, c'est. Allez, une heure. Je bois de café là. On prend notre temps. Ouais. <rire> je marche. Ouais, c'est plus facile. C'est pas facile, mais c'est plus. Euh It's good. <rire> c'est ah, C'est passionnant d'entendre un peu l'image qu'on peut avoir comme ça, un petit peu décalé, tu vois, des Français, c'est grave cool. Alors, merci encore une fois d'avoir accepté de venir, ça fait vraiment plaisir. Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, on mmh. va parler un petit peu de ta carrière, de ce que tu as pu faire, ainsi que ton avis sur des sujets. Donc, j'ai travaillé toute l'émission là, tout à l'heure. Euh, j'ai également écouté d'autres podcasts que tu avais pu faire avant, c'est ce que je t'avais dit, notamment chez Chris, Et qui déjà Chris, eh c'était quand ça C'était en février dernier. Février dernier, avec... Chris, Chris le, le titre YouTube, ça s'appelait How Ludwig became one of the biggest streamers, quelque chose comme ça. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, j'ai fait beaucoup de, de ça en anglais, mais ça va être cool de faire en français. On va pouvoir le faire quelque en chose français. Chose ça, ouais. ouais, bien sûr, on va pouvoir le faire en français, je l'ai regardé. Et dedans, tu as dit des choses passionnantes, donc on va essayer de retranscrire ça. Ouais. D'abord, je vais te demander pour qu'on sache un petit, peu plus, euh, un petit peu plus sur toi, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu, mm. et quel a été ton parcours scolaire Allez, on commence avec qui et moi Ouais. Moi, ouais, je suis Ludwig, euh, Je suis un mec qui stream quatre fois par semaine. Ouais. Il <rire> ça, euh, et Je crois la première chose que je fais que que différente que les autres, c'est euh, um, events. Ouais. Les bon? événements. Les événements, ouais. Euh, c'est les choses, les événements que je fais euh, que me donne like um, joy. Ouais, de la right, joie ouais. et de la fierté. Ouais, parce que normalement, je peux, euh, ce soir, je peux euh, faire une stream, je peux regarder des TikTok, ouais. je peux euh, gagner 5000 dollars, je peux euh, <rire> avoir euh, 20 000 personnes qui regardent, mais... Ça te fait pas grand-chose Non, pour, euh, chaque jour, et, et je fais ça pour 50 ans, et, et après, je suis mort. C'est ennuyeux, it's boring. C'est nul, <rire> ouais. Et parce que ça, il faut que je fasse ça. Parce que ça, ça, ça gagne de l'argent, ça prend pas beaucoup de temps. Mais je fais tout ça pour faire quelque chose comme les échecs boxing, pour faire euh, les invitationnales, money, euh, les game shows, des choses comme ça. Trop cool, trop cool. Et au milieu de tout ça, euh, tu viens d'où? Tu es né où? Par exemple, dans quelle ville? Où est ce que tu as grandi? à quel âge d'ailleurs? Ouais, j'ai euh, 27 ans, 27 ans. Euh, je viens de New Hampshire, euh, petite ville, c'est 90% personnes, euh, white. <rire> C'est tellement white. Euh, et et j'étais là pour euh, 18 ans. Et après ça, j'ai dit Ok, putain, j'étais là pour trop long. Il faut que je cherche. Euh, Quelque chose de plus grand. Ouais. Et, tu voulais euh, partir un petit peu, découvrir des plus grandes villes, des choses comme ouais, ça exact. Et j'étais allé à l'université chez Arizona, Arizona State. Ok. C'est le plus grand université. Je sais pas si c'est le plus grand université du monde, du, des États-Unis, mais il y a, je crois, que 80 000 personnes qui okay. euh, dans l'université. Donc vrai. c'est vraiment énorme Ouais, il accepte n'importe qui. D'accord. Ouais, si tu as une tête euh, et tu peux parler, vas-y. Viens ouais, bien bien, bien, à Arizona bien. State University. S'il te plaît, s'il te plaît. Si tu bois l'alcool, allez, bien' s'il te plaît. Euh, et c'était bien là parce que c'est beaucoup de, de personnes qui viennent de n'importe où. Ouais. C'est pas comme New Hampshire. C'était très mélangé. Ouais, exact. Et c'était cool ça. Et après euh, université, j'ai fait un peu de comédie. OK. Et je dis OK. Et, euh, après université, j'y vais chez Los Angeles ou euh, New York. OK. Tu avais le choix villes. entre les deux. Ouais, les deux villes de, de comédie, de, je crois. Le, euh, make, a life, de... make a life for yourself. C'est la ville que. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ça, ça que. Euh, C'était l'image. Ouais, c'est l'image. Euh, et euh, j'ai reçu une interview pour une, une, une travaux, un, ouais, job. un travail. Ouais, ouais, et, euh, et en, en Los Angeles, je dis OK, fuck it, let's go. Et, ouais, t'as pris et, quoi? T'as pris ta voiture et t'y allé comme ça? Genre t'as mis I toutes I tes rented, affaires? I rented I, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, a Toyota Camry, okay. trop petit. C'était plein de, de, de merde, de choses de, de ma petite euh, chambre en, en université ouais. et je conduis 4 heures et j'habitais avec ma soeur pour deux semaines. Euh, j'achetais une, une voiture, j'achetais un euh, uh, appart appartement. Ouais, un appartement. Euh, et et j'ai essayé de travailler. Et c'était quoi un petit peu bah, Déjà, avant de te demander, tu as travaillé dans quoi Juste comme ça, tu as étudié quoi J'étudiais euh, journalisme. Le journalisme j ai, j ai, Journalisme, ouais. Euh, J'avais une... une The dream d'être uh, talk show host. Ah. Comme uh, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Or Zach Nani. Ouais, exact. <rire> <rire> je dis, OK, si je peux être Zach Nani, c'est un bon via. Hein, c'est un bon vie. Allez, on essaie. J'ai réussi à le caler. Franchement, je suis fier de cette partie. J'ai ouais. réussi à le caler. Ça fait plaisir. <rire> Et, mais la, la, la troisième année euh, de, de, de, de l'université, euh, j'avais un une, um, moment. J'ai dit, putain, je déteste les, les, les uh, the late night shows. Ok, ils sont trop nuls. Finalement, tu n'aimes pas. Ouais, c'est une adverte pour uh, un film ou, ou une, une, uh, une histoire qui était déjà dit mille fois de, de Leonardo DiCaprio, n'importe où, mm -hmm. n'importe qui. Je m'en fous de ça. Ouais, Il n'y avait rien d'original, c'était toujours la même chose. Mais uh, en, en mon avis, streaming, c'est presque la même chose. C'est plus vite c'est plus c'est plus vrai c'est c'est euh, c'est plus cool euh, cool ouais c'est plus réel et ouais. es plus au contact j'ai essayé de faire euh, des streams parce que j'avais un copain qui a fait une podcast c'est euh, euh, mon copain slime il a fait une podcast sur euh, twitch ok c'était un podcast sur quoi okay. c'est une podcast de super euh, smash de smash euh, et, et il a fait chaque semaine avec 100 personnes qui a regardé le podcast, je dis OK, c'est pas trop difficile à, à créer une, une stream. Euh. Ouais, ça se fait. C'est accessible. Ouais. Et euh, I got fired. Tu t'es fait virer? <rire> ouais, I got fired from many jobs. Comment dit-on en français? J'ai été viré de plusieurs travails. Euh, ouais. Dis-toi que j'ai regardé pour préparer cette émission. Uh -huh. J'ai vu You Didn't Get Fired Once, You Got Fired Five Times. Non, quatre fois, s'il te plaît. J'étais pas trop nul. Hein. Il, il y avait quelques fois. C'était pas moi. OK? Il faut que tu compris que c'était. C'était. C'était The Boss. OK. Tu sais, c'était The Economy. Tu, tu sais, c'est. C'est pas. The moi. Budget. Oh, j ai, j ai... J'ai travaillé dur, j'ai fait beaucoup de choses, mais. Euh, ça n'a pas suffi. Non La première fois, c'était euh, un une travail euh, de journal, à une. une euh, mag mag magazine. Mag mag magazine. Magazine, ouais. Magazine euh, du vin. Ok ouais, ça ça Wine vin. and stuff Ouais, et, et euh, euh, il faut que chaque jour, je prends le, les histoires qui étaient dans le mag magazine. Et je mis sur euh, l'Internet. D'accord. Donc simple. tu retapais les articles, papier ouais. et tu les mettais sur le site. Oui, oui. Et, mais une fois, il y avait une, une photo okay. d'un un, un, un mec, une femme, un mec. Et je dis à, à Melissa à gauche, c'était une mec. <rire> Melissa appelle, dit OK, c'est qui la connasse qui a mis moi à gauche? C'était une mec là. Je te donne 10 000 par année. Ok, vous me dites maintenant le prochain jour. Il m'appelle, il dit ok, Ludwig, qu'est-ce que tu peux venir euh, pendant euh, lunch, Ouais, lunch? Le, le déjeuner, le déjeuner euh, euh, à HR. Je dis ok, je viens. Il dit ok, c'est fini pour toi. <rire> bye <rire> okay, bye, merci, euh, au revoir. Euh, ça c'était la première fois et euh, après ça, c'était plus facile à être euh, « um, fired ». Ouais, d'être viré. Ouais, ouais. La première fois, j'étais peur. J'avais euh, peur, j'étais peur. Ouais, j'avais peur. J'avais peur. peur. Mais après ça, ok, c'est facile. <rire> It was nice. Ouais. La, la, la quatrième fois, je m'en fous. <rire> What, time after time after time. Tu t'en bats les couilles les uns après les autres, ça te faisait le des trucs très C'est moi qui dis, OK, ouais, je sais qu'il faut que j'y aille maintenant. Euh, merci pour tout. Merci euh, au pour l'opportunité. Ouais. Bye bye. Ah, bordel. C'est assez marrant quand même. Mais c'est assez drôle parce que du coup, on va pouvoir un peu parler un petit peu de comment tu as commencé le stream, etc. Mais juste avant, en, en faisant, en préparant cette émission, j'ai vu que tu avais commencé la création de contenu, comme beaucoup de personnes ici, par du Call of Duty. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, toi aussi Oui, ouais. enchanté, j'ai joué à Call of Duty à l'époque, mais j'ai vu, et Alex, je vais t'envoyer sur Discord le nom de la chaîne, tu vas pouvoir <rire> montrer un petit peu, regarde Alex, je te la mets là tout de suite. Oh, c'est trop nul. Oh ouais, c'est archi nul, mais en fait, non, déjà, c'est pas archi nul, mais c'est du commentary, mais ensuite, le truc qui est assez marrant, c'est qu'en tapant le nom, j'ai vu que euh, tu avais commencé à faire des gameplays, à commenter, etc., il y a plus de 10 ans, ça, sur une chaîne qui s'appelait The Zany Sidekick. Ouais, j'avais 16 ans, et euh... Et euh, j'étais dans le lycée et j'ai fait du. Euh, j'ai regardé chaque jour à Steenanners, à Hutch. Tu connais oui. les, ouais, les. Hutch, Hutch is still uh, est ouais, toujours ouais, uh, il time to time. fait beaucoup de, de politique maintenant. Et, euh, et j'ai dit Ok, il y a Noël, j'ai dit à ma mère Est-ce que uh, vous pouvez. Uh, vous pouvez ouais, vous pouvez m'acheter une uh, um, HD PVR. Same name. Ouais, ouais. HD PVR. Right. Ouais, ouais, c'était ça. Uh, and, c'est quoi cette merde, ça, ça. Ai dit, ai merde, mère, Je me merde, merde, tu maman. Et euh, elle est très gentille, elle, elle, elle m'a acheté ça. Et euh, j'essayais de faire le, le commentaire. Ouais. C'était trop nul. <rire> Parce que... <rire> T'étais jeune. Oui, bah, j'étais jeune et, et c'est une skill. Ouais. C'est quelque chose que il faut que tu tu fasses euh, chaque jour pour, pour euh, trois mois. Et après ça, tu commences à être bon. Mais Ça prend trois mois, et, euh, juste à commencer d'être bon à faire le commentaire. Et, et moi, je, et, et tout le monde, je crois, je, je vais être bon à la première fois, le premier, uh, the first try. Ouais. Mais j'ai montré à, à, à mes copains, je dis, ah, regarde que je, je vais là. Et euh, il a regardé, il dit, ok, ouais. Et, et ils ont fini la vidéo, après, il a, il a, uh, ils ont. Ils se euh, sont moqués Ouais, <rire> ils se sont moqués. They made fun of you Pour 30 minutes. <rire> c'était le, le oh, les trois là, mes, mes copains, mes, mes, mes <rire> meilleurs copains du monde. Ils étaient, mais c'est trop nul ça, mais c'est quoi que tu fais là Le zainy c'est quoi le sidekick C'est quoi Et ils ont, ils ont euh, raison, parce que c'est vrai que c'était nul. C'était pas, pas moi, c'était les choses que j'ai pensé, il faut que je faire. D'accord, OK. Donc tu te disais, il faut que je sois, enfin, il faut euh, que je me comporte et que je commande de cette manière, que ouais. je dise ces choses-là. Ouais. Mais le résultat, c'est que c'était pas naturel. Ça correspondait pas, pas, pas à ta personnalité. C'est pas ma c'est pas euh, ma, ma personnalité. C'est juste les choses que j'ai vues sur Internet et je recréé. Je suis Ouais, ouais, ouais recraché. Ouais, on peut dire recraché. Mais ça, c'est pas... <rire> It's, uh, on va dire c'est une expression recracher ah, okay. quelque chose allez c'est le même mot non recrache recracher mais it's the okay. same as spit okay. quand tu mets re en face d'un mot ou d'un verbe ça veut dire que tu refais donc ça veut dire que tu prends quelque chose et tu le recraches ça veut dire que tu l'as refait c'est fou cette langue <rire> c'est ouais, fou cette langue hein. ouais ouais mais euh mais c'était ça. Et, et, et le, le nom, The Zany Sidekick, c'était Sidekick, parce que c'est euh, le, euh, le mec à côté de The Hero. Ouais. ouais. Et, Batman et Robin, par exemple. Ouais, ouais. Mais en, en mon avis, c'est parce que je suis Robin parce que les le mecs qui regardent euh, les vidéos sont le Batman. Mais c'est corny. Ok. C'est tellement corny, ça. C'est un peu nul, mais... Non, mais il y avait une idée. Il y avait une idée. Ouais. Là, le spectateur est euh, le héros, et toi, tu es le psychic ouais. qui les entertaine. Ouais, peu, ouais. Mais je suis quelqu'un de 16 ans, c'est pas... Je, je pars un peu comme ça. C'est pas... La voix un peu aiguë. Ouais, ouais. Mais euh, tu cool à, à essayer. Et après, après as... en fait, en regardant, j'ai vu, après, t'avais un petit peu arrêté, mais t'as repris sur Smash Bros. Melee, c'est ça Ouais, c'est ça. En... Euh... À, à, à l'université, j'ai fait comédie et j'ai aussi. J'ai. <rire> j'ai essayé d'être bon à Super Smash Bros. Mais okay. j'étais tellement nul. Et parce que ça, j'ai fait euh, des vidéos de, de top 10. Classique. Ouais. Le, et top 5 moments, top 10 skills, top 10 moves and stuff. C'était trop facile. J'ai fait une vidéo top 10 et c'est un, un million de viewers. Un Tapine. Ouais, j'ai gagné. <rire> Cinq mille dollars, je dis ok, c'est, uh, ouais, et, uh, et j'ai travaillé sur une, une um, like a public computer. Ouais Ouais, un... ouais. Attends, t'avais attends, pas ton propre PC Non, non. Tu travaillais sur un PC de la fac Exact, ouais. Ouais. <rire> Le frère a quand même fait ses premiers contenus qui ont marché sur des PC du CDI. Ouais, <rire> j'ai commencé à 6h et j'ai fini à 4h du matin et j'ai... C'était ça, ça Quand j'ai commencé une vidéo Il faut que je finis la vidéo Ouais Tout en ça. un coup Ouais Et euh, j'ai fait ça pour euh, Je crois que c'était Un an, deux ans Mais c'est la passion Ouais, c'était la passion Parce que j'aimais bien le, le jeu T'as jamais joué J'ai joué à Ultimate ah oh. Je suis nul Ouais ben c'est difficile, tu as Je suis très nul Il y a 2000 caractères que tu, que tu peux um, Battle against Ouais, ouais, ouais mais moi, j'ai trouvé ça dur. Mais je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai toujours trouvé que Smash Bros, c'était. Enfin, c'est l'impression que j'en ai eu, que c'était un jeu d'étudiants. Tu sais que les étudiants, ils jouaient beaucoup, mmh. j'ai l'impression. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois. Il y a beaucoup de scènes d'étudiants. C'est les même en les États-Unis. Je crois que c'est. Parce que si tu es nul, si tu es, es bon, c'est trop facile à prendre le contrôle et jouer. Tu peux, tu peux. You can do rotations. Mmh. Si tu as 10 personnes. Vous pouvez jouer à, à plusieurs personnages, etc. Ouais. Vous pouvez pas faire une, euh, une match de Valorant, Valorant CSGO, il faut... Non, tu peux pas, il faut que chacun ouais. ait son PC, etc. Ce match bros, tu as un écran, enfin, as un écran à la console et ça y va. Quoi. Exact, ouais. Grave, cool, franchement. Et au final, du, dès que tu as continué à faire un petit peu ces top 5, top 10, mmh. ces moments réaction, est-ce que c'est à ce moment-là, avec... Euh, parce que tu dis que ça a duré pendant un an et demi, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, la création de contenu, il y a un truc, j'aime bien ça oui, oui, je, je, mais à la même temps, c'était pas moi. OK, toujours pas. Non, c'était top ten. C'était les vidéos de quelqu'un d'autre. C'était le, le the gameplay de quelqu'un d'autre, les figures de quelqu'un d'autre. Et il, euh, comme chaque streamer, je suis euh, vain, ego. Oh. <rire> je crois que chaque streamer, il faut qu'il ait faut qu euh, un peu Uh, ego c'est le même ouais d'ego, même ouais. mot il faut qu'il y a un peu d'ego parce que uh, chaque fois que tu appuies le bouton uh, start streaming commence le, euh, le stream uh, you you expect people to watch you tu t'attends à ce que les gens te regardent ouais mais c'est fou ça pourquoi toi pourquoi moi c'est l'ego c'est parce que ça uh, c'est parce que ça que je, je voulais changer le, le vidéo que j'ai créé et j'ai voulu faire quelque chose avec moi. Plus personnel, moins personnel. Exact. <rire> Je voulais euh, les gens qui appuient sur vidéo vidéos... Euh, The reason qu'il appuie, c'est parce qu'il aime moi et il pense que je suis marrant, il pense que... n'importe quoi. Ouais. Donc au lieu de continuer dans la voie euh, du ça fonctionne, les top 5, top 10, on pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. Il y a par exemple des chaînes qui font du football, qui fonctionnent pendant longtemps. Ouais. Il y a un mec. Tu, tu connais un peu le football, tu le suis un peu ou pas oui, du tout Oui, un peu. Okay. Il y a un mec sur YouTube, il a une chaîne YouTube dédiée à Lionel Messi. Ouais. Il s'appelle Lionel Messi 10, un truc comme ça. Ça fait 10 ans que ce mec poste des compilations de Lionel Messi grand, sous fans. toutes les formes. Et ça marche encore. C'est grand. Oui, c'est très grand. Ça fait des millions de vues. Ça fait des millions de vues. Mais à la fin, le mec, il a plus d'inspiration. C'est top 10 Lionel Messi, but de la tête. Top 10 Lionel Messi, but entre la 80 et la 90e minute. Frère, le gars, il continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va dire que tu aurais pu faire ça, toi, sur Smash Bros. Ouais. ouais. C est, c est, tu peux être quelqu'un comme Daily Dose of Internet. Hum? Tu connais Ouais, Daily ouais. Dose of Internet. Ou ouais. c'est... Oui, c'est la voix de Daily Dose, mais c'est les vidéos de quelqu'un d'autre. Ou tu peux être quelqu'un comme MrBeast, ou c'est parce que lui que, que chaque, chaque enfant appuie sur la vidéo. Carrément, ouais. carrément, on est d'accord. Et c'était quand même un risque. genre Comment est-ce que toi, t'as fait pour passer justement de ces trucs de top 5, top 10, à des vidéos plus personnelles Moi, j'ai cru voir, en tout cas, et c'est en faisant mes recherches que j'ai vu, que c'est à des moments où t'as commencé à faire euh, des petits concepts plus personnels, genre euh, comme acheter des choses avec la carte bleue, des trucs comme ça, que ça a un peu marché, non Ouais. Ça a pris six mois euh, quand j'ai commencé à faire des streams. Ouais. Euh, euh, j'ai fait ça pour six mois. Et après ça, j'ai dit Ok, il faut que je mette les vidéos de le stream sur YouTube. Ok. Parce que c'est presque impossible d'être plus grand euh, euh, si la seule chose que tu fais, c'est le stream. Il faut avoir tous ces réseaux qui. Ouais. You don't grow uh, avec Twitch. Ok ça marche pas comme ça. Genre il suffit pas Écoutez là, c'est très important pour ceux qui ont envie de se lancer un jour dans le stream, genre juste avoir un stream pour toi, c'est pas suffisant. Non. Mais pour pour tout le monde, si si, si parce qu'il il y a beaucoup de personnes qui veulent être de grands streamers. Ouais. Et, et les choses qu'il fait pour être une grande streamer, c'est OK, je stream chaque jour 8 heures par jour. c'est ça fait rien ça. Et tu tu changes rien, tu ne te démarques pas. Ouais, c'est mieux de penser 4 heures de le jour. Et faire une stream de quatre heures, euh, c'est mieux que une stream de huit heures parce que ça, le stream va être euh, euh, mieux. Et, et tu peux faire une vidéo de le stream et après le vidéo, euh, et, maybe un TikTok. Ouais. Just... ouais maintenant ça a changé. Maintenant c'est plusieurs euh, le TikTok, c'est le, le short form YouTube Shorts. Euh, <coughs> si tu fais les vidéos comme ça, euh, c'est facile à gagner 10 000 views euh, et après il faut que tu bring the viewers over. Ok, donc pour toi effectivement genre avec Twitch, la manière dont ça fonctionne, ou en tout cas le stream en général, c'est plus facile de commencer euh, avec plusieurs réseaux et ensuite les mecs viennent de ce réseau vers ton stream. Ouais, la seule raison que j'ai fait YouTube, c'était pour être euh, euh, plus grand sur Twitch. D'accord, c'est la seule raison. Tu étais quand même quelqu'un qui regardait beaucoup YouTube vu que tu avais fait des vidéos il y a longtemps. Oui, mais j'ai regardé à YouTube d'autres streamers sur so, so Poppin. Il a fait beaucoup de choses de, de, de Amazon. J'ai dit OK, c'est cool, ça. OK, je prends, je vole l'idée et je change un peu. Et ça, c'est ça, c'est euh, on dit en anglais Yoink and Twist. Oh. Yoink, ça veut dire que tu voles et twist, c'est oh, on change pour être euh, unique. Unique, ouais. c'est le même mot. Ouais. Euh, parce que si, si la cho seule chose que tu fais, c'est si tu voles, euh, c'est c'est une copie quoi. Y, ouais, et, et your ceiling is les choses que tu voles. OK, donc tu as un plafond de verre plus, ra plus rapproché parce que c'est le truc que tu as volé. Mais si par contre, tu prends le truc, que tu le refais un peu à ta sauce, ça fonctionne. Ouais, et, et le plus que tu fais quelque chose, le plus que tu changes quelque chose, euh, il y a un moment où c'est you, you can't trace it back. OK, tu peux pas retourner en arrière. Ouais, j'ai fait 30 streams d'Amazon où je, je laisse euh, ma, le stream à acheter n'importe quoi euh, sur, euh, sur euh, avec ma carte euh, et euh, maintenant c'est quelque chose de ludique mais ça a commencé avec quelque chose de soda popen mais personne connaît ça parce que ça, ça changeait ça changeait chaque fois que je fais ça changeait ouais t'as ajouté des petites choses peut-être ouais. des règles mm -hmm. des, des choses comme ça et ça fonctionnait bien ouais Trop Mais cool. je crois que ça va. Look, it's okay to steal a little. <rire> ça va, on, on veut un peu, un peu de voler, ça va. Un petit peu, les amis. Un vous petit vous peu. venez de recevoir l'autorisation officielle. Juste un pour peu, le faire. ok. Juste un tout petit peu, juste un tout petit peu. C'est marrant, bordel. Là, on aime bien ça bah, D'ailleurs, au passage, parce qu'on a parlé de quand tu as commencé à streamer et tout. Donc, si je reprends un petit peu, tu avais commencé à faire des vidéos sur Call of Duty, ensuite sur Smash Bros. Mm. plus tard quand tu étais à l'université. Tu as eu des tafs où tu t'es fait virer, tout ça, machin. Mais concrètement, qu'est-ce qui t'a euh, fait streamer pour la première fois Tu as passer de la vidéo au stream. Et ensuite, comment est-ce que tu as fait, par exemple, avec ton taf à côté J'ai cru comprendre qu'à un moment, tu étais passé en temps partiel, c'est ça Tu avais eu un taf partiel euh, Taf. Un travail, pardon. Travail. Oh, à la même temps de faire du stream ouais, oui, oui, oui, oui, oui. J'ai travaillé. Euh, J'avais des copains qui veulent habiter euh, à, à l'est de Los Angeles. Et, euh, et j'avais une décision et je peux habiter avec eux okay. ou je peux habiter toute seule et, euh, et je dis ok ils, ils étaient dans le, le travail de d'e-sport de d'e-sport de de le sport ouais avec euh, euh, BTS euh, <coughs> qui font beaucoup de des événements euh, de, de euh, CSGO, Dota Smash ah, cool j'ai ok c'est cool si j'habite avec eux parce que c'est dans les sports les sports oui les sports e-sport et euh, et je peux faire euh, plus de stream si j'habite avec eux et j'ai euh, je cherche un travaux euh, travail euh, à, à la même ville ouais dans la même ville euh, mais le travail c'était euh, à vendé vendeur vendeur des euh, vapes <rire> trust me ils ont zégonné Petit vendeur de clopes électroniques comme ça là. non mais il faut bien un début, il faut bien un truc. Mais euh, c'était quelqu'un qui a euh, une vendeur de death, de mort, de. Oui, oui, <rire> oui ouais, littéralement. Ouais. Et je non. crois, que vous avez hadoule aussi aux États-Unis, non Ouais, ouais, c'était une, euh, une, euh, une une competitor de hadoule. C'était une Ouais, ça, ça ouais, se ouais. comparait, c'était similaire. Voilà, c'était similaire à Joe ouais. Ouais, voilà, ouais c'était ouais. ouais, pareil. De toute façon, on les a vus. Moi, je regardais quand j'étais euh, plus jeune, c'est euh, avec la Vapes, je regardais Face euh, Rain. Face Rain ah, avec, ouais. avec, la, avec la Vapes, il faisait beaucoup de fumée, etc. Ouais, j'ai vu qu'aux États-Unis, c'était un gros traîneau. C'est un problème en France, non Non. Non, les Vapes, non Bah, les gars, en France, est-ce qu'il y, y a beaucoup de gens qui, font, qui vapotent J'en ai pas le sentiment, moi, en tout cas. Franchement Ouais, il ah, y a Gotaga qui va pote. Il ouais. y a Gotaga qui va pote. Hein. Et après, je me trompe peut-être. hein, Je demande au chat. Regarde, aux États-Unis. Allez, qui fume <rire> Un, dans chat, qui tu fumes les cigarettes euh, Deux, si tu fais un peu de, un, un peu de Jules. <rire> un peu de Jules. Non, mais en fait, en France, si tu veux. Trois, si tu es, si es, si es intelligent. <rire> Trois, si tu. <rire> Et tu aimes bien euh, des, des good lungs. <rire> oui, ouais, si tu aimes bien les bons poumons. Ouais. Non, en réalité, les amis. Euh... Ah, c'est bien. En France, si tu veux, je dirais, pour répondre à ta question, je pense que la cigarette électronique est moins un problème. Le vape, c'est moins un souci. Mais ouais. par contre, il y a beaucoup plus de fumeurs. Ouais, toujours, vous avez un problème de cigarette. Cigarette, ouais, ouais, ouais, tout le ouais, temps. Ça. Aux États-Unis, pour ceux qui nous écoutent, c'est mal vu de fumer, non Parce que Ouais, nous... tellement. tellement. Alors qu'en France, il y a beaucoup de gens qui fument de la cigarette. Tu vois. On avait eu une temps où on avait... Euh... Le, le gens n'aimaient pas de, de fumer des cigarettes Ouais euh, Ni euh, ils n'aimaient pas de fumer C'est fumé, ouais, fumé. Euh, ouais, fumé Ouais fumé C'est une cigarette électronique Ouais du dit fumer toujours okay, ouais. euh, On avait rien Mais après euh, je crois Joule euh, le, le cigarette, euh, cigarette électronique Ça, ça a décollé monté, Ouais a monté Et euh, c'est un problème parce que Les mecs qui fument les cigarettes électroniques Sont je crois 60 ou 50 personnes Um, more likely okay. de fumer des cigarettes. Ok, Donc en fait, la cigarette électronique va t'amener progressivement vers la cigarette normale. Il, il dit toujours, si tu fumes cigarette électronique, c'est comme ça que tu quittes les cigarettes. Mais ça marche pas comme ça, si tu fumes cigarette électronique, euh, plusieurs fois tu vas commencer à fumer les cigarettes. Et, et quand tu fumes les cigarettes, c'est euh, cancer. Ouais, cancer. GG. C'est ça, oh, bah, <rire> ouais, c'est ouais. vrai GG. Alors en plus ici, on est en Californie. En Californie, ils ont aussi euh, bah, légalisé la weed. Ouais. Ouais, mais moi je, je fume ça non plus parce que mais quand tu fumes quelque chose, c'est le, le carcogénique carsogé, Cancérigène. C'est Car... impossible de dire ça. Non, t'as essayé, vas-y. Cancérigène. Cancérigène. Can ouais, cancérigène, non, ça. oui, monsieur. Oui, Can <rire> tu l'as, tu l'as, c'est. Um... Bon. Je tiens à le dire et je pense que tout le monde le pense ici dans le chat. Euh... On apprécie l'effort, on apprécie que tu veuilles le faire en français et que oh, ça se voit que tu essayes de faire un effort et tout. Ouais. C'est très apprécié, ça fait plaisir. Ouais, j'espère je, que... Il, chaque monde dans le chat peut comprendre ce, ils, ce comprend, que je... ils comprennent, ils ouais. comprennent crois moi regarde, ils sont tous très contents et tout. Allez, je parle <rire> comme quelqu'un de, de De quel âge <rire> non, 3 <rire> ans, 4 ans Non, mois. ça va, ça va, ça va so... don't, don't be too harsh on yourself ouais, ouais, mec, ouais, ouais. Franchement, ça va, tu parles Tu parles correct, on comprend bien Mais 2 ans, que, comment dit-on Ben en français Ben On dit ban, <rire> on dit toujours ban <rire> Allez, on peut faire un petit ban tu, tu veux un petit non, ban au hasard, non, là, comme rigolo, ça Allez, allez ouais, Juste just for the fun a quick 10 minutes. Ah. Je, je mets un pseudo au hasard. Allez, 10 minutes. Tu, tu lui poses un 10 minutes. Tiens, D, tu n'as qu'à juste pour penser à les choses que tu dis en chat. Vas-y, tu peux cliquer. Ludwig va mettre un 10 minutes, les gars. va te faire encuiser un œuf. Mon gars, Jojo Girotaro, t'as pris 10 minutes par Ludwig. Ça, c'est le divertissement, tu vois, ça, c'est le contenu, ça, ça fait plaisir, ça. Ouais. Celui qui a pris dix minutes, là, tu dois être content, tu vois, au fond de toi, <rire> ouais. tu dois être content, ça fait ouais, plaisir. Après ça, chaque personne dans la chat, il dit « Ah ouais ouais, t'as parlé comme quelqu'un de deux ans, tu peux me donner dix un... <rire> minutes, dix minutes ». Dix minutes, minutes, minutes. minutes, après, c'est l'enfer, bordel. Donc, du coup, on disait, t'avais bougé avec tes amis, euh, qui, eux, travaillaient chez Beyond The Summit. Euh, toi, ouais. t'as commencé à stream un peu, tu cherchais un taf, t'as mmh. vendu un peu des vapes et tout, des trucs comme ça. C'est à ce moment-là que, du coup, t'as eu un peu de temps pour streamer. Ouais, parce que euh, j'avais une idée euh, quand j'ai travaillé le, le company de, de vapes où euh, je voulais créer une, une vape ouais. qui chaque mois, euh, tu vapes moins de, de nicotine. Ah, ok, avec commences... un, un dosage en nicotine ouais. qui baisse dans le temps. Ouais, tu, tu commences avec 50 mg et, et, et chaque mois c'est 45, 40 et à la fin d'année, tu, tu vapes zéro et, et, et c'était une... une, une euh, non, c'est pas. Sub, sub, euh, subscription. Ouais, c est, c est... Subs subscription, un abonnement. Ouais, ouais. Abonnement, ça Abonnement, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Abonnement. Je connais Abonnement parce que j'ai joué beaucoup de Dof Dofus. Oui, ouais. t'as joué à Dofus ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tout le temps. J'ai eu Osama Osamados. Ouais, ouais, ouais, Ludwig, le Dofus player. Ouais, ouais. Euh, J'aime bien Dofus. Ah oui. ouais. ouais c'est trop cool. Mais euh, chaque, euh, chaque année, euh, à, à Noël, j'ai dit à ma mère mais est-ce que je peux avoir un abandonnement de Dofus, s'il vous plaît, maman? <rire> elle te l'a donné? Euh, ouais, elle m'a donné, mais pour trois mois, parce que euh, c'est un abandonnement. Ouais, ouais, ouais, ça tient à temps, ouais. Ouais, c'est pas, pas comme je peux euh, demander un une abandonnement pour. Euh, la, la fin de vie, tu sais. Ouais, bien sûr, c'est pas à vie. C'est ouais. quelque chose de Noël. Ouais, c'est comme le Xbox Live. Ouais. Euh, tu vois, parce es... que ça, décembre, janvier et euh, février, c'était le euh, meilleur mois de, de um, my childhood. Parce que j'avais l'abandonnement um, de Dofus. Do, Dofus. <rire> ouais, ouais. et bah, Écoutez, effectivement, Dofus vient d'être décrit comme les meilleurs moments de sa jeunesse parce qu'il pouvait y jouer après Noël, de janvier à mars. Ouais. C'est magnifique. T'as joué Moi, Dofus Ouais. Non, jamais. Non. Non. Uh, Dofus, World of Warcraft et tous les jeux de geekos, là, j'ai pas joué. Ouais, ouais, mais c'est bon, parce que j'avais un jour où j'ai joué les jeux comme ça, les MMO, et je dis, ok, c'est... Uh, a révélation. Une révélation. Oh, c'est toujours les MMO. J'avais <rire> une révélation où j'ai dit, ok, et je peux uh, être mieux à, à chopping wood. Ouais. À, à, à couper du bois. À making gobble armor. Ok, faire euh, des armures. Ouais, ouais, n'importe quoi dans le jeu vidéo, où je peux faire les mêmes choses, je peux pratiquer le piano, okay. je peux être euh, tellement bon à le piano, si j'ai mis les mêmes heures dans, ah. dans les choses de, de... De la vraie vie, donc ouais. euh, genre au lieu de jouer à Dofus, t'aurais pu faire du piano, ou je sais pas, aller à faire du sport, ou peu importe. Et après ça, c'était impossible à jouer le jeu, okay. parce que chaque fois que je joue, je pense à ça. Tu Et voyais ça comme du temps perdu Ouais, ouais. Mais, mais c'est un, un peu tant pis parce que j'aimais aim, bien. <rire> <rire> le fun! Ouais It's just about having fun. Ouais, mais je crois que maintenant, je, je joue seulement le jeu vidéo où tu apprends une, une skill. D'accord. Quelque chose comme uh, um, FIFA, CSGO, des choses comme ça, parce que après, tu joues le jeu pour 10 000 heures, tu es tellement bon à le jeu. Uh, et avec Dofus. C'est pas comme tu es. Plus bon à, à, à appuyer un bouton, <rire> couper du bois. Ouais, c'est juste que tu as joué pour quelques temps et à maintenant, tu uh, es level 160. Ouais. Uh, 200, uh, n'importe quoi. C'est ouais, ah, ouais. bien tu es, mais c'est pas, pas une skill. Ouais, y a rien de plus, ouais. Ouais. D'accord. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Je suis un bébé sardoche. T'es un bébé sardoche <rire> ouais, bébé, ouais, ouais. bébé sardoche euh, du côté de lui. Quoique, tu dis bébé sardoche, mais j'ai regardé. T'as quand même eu un petit succès sur melee, j'ai vu. T'as eu quelques résultats sympathiques. T'as également fait bah, des tournois Pokémon, j'ai vu. tournoi déchets. Que tu te considères comme compétitif un peu ou pas? Il y a trois euh, rues où, où je peux marcher. Ouais. Le premier rue, c'est je suis complètement nul à chaque jeu vidéo. D'accord. Et je m'en fous. Ça commence bien. Le deuxième rue, c'est que je, je, je travaillais beaucoup. Je. je, je I, I work hard. J'essayais d'être le, le meilleur dans le, le jeu vidéo, n'importe quoi, ouais. comme Sardoche. Et si je, je perds, c'est... Um, it, it's like... It's a lot of... Um, it's a lot of my value. Ok. Si Sardoche perd à l'échec, il, il est plus triste que euh, si c'est moi qui perds à l'échec. Ouais. Genre le gros tryhardaire, il va moins bien le prendre que le gars chill Toi, tu perds, c'est pas grave. Sardoche, il perd, il a bout. Ouais, il est troisième rue. C'est quand tu as, uh, you sell yourself real short. Ok. Uh, et tu dis que ah, mais je, je suis complètement nul, je suis merde de cette vidéo. Mais uh, against all odds, uh, tu gagnes à, à la fin. Donc, ce que tu viens de décrire là, je te le dis, c'est ce qu'on appelle défunteur. Ouais. C'est défunteur, c'est menteurs. C'est à dire que vous faites genre oui, on n'est pas très bon, <rire> et contre toute attente, vous venez et vous gagnez Mais le truc. Mais il faut que le, le the, the journey, c'est difficile. Ok. Ok, Sardoche, il, il veut, il veut, um, he wants to climb Everest. Ouais. Il veut monter. Il veut gravir l'Everest. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je veux que chaque personne qui regarde pense que c'est un gravière avariste, mais en, en, euh, en le vrai, c'est une, une, une petite... Little hill. Ok, d'accord, ouais. je capte. Genre que les mecs pensent que tu gravi les verres, alors qu'en fait t'as fait qu'un petit truc. Ouais. Non, mais c'est marrant, ça c'est marrant. Mais du coup, t'as quand même gagné pas mal de choses, ça va, tu t'en es sorti. Ouais, même sur ouais, Melee, t'as eu des résultats pas dégueux. Mais j'étais pas le euh, meilleur euh, du monde, le meilleur de New Hampshire, mais j'étais euh, d'accord. J'étais euh, okay. middle of the road, yeah, ok. Middle okay. of the pack. Ça va. Ça me va, ça me va également aussi. Du coup, monsieur ne se considère pas comme un tryharder. on aime bien. Du coup, euh, là, bon, on va discuter un petit peu de tout ça, mais en fait, moi, j'ai eu le sentiment en regardant euh, que tu as commencé à stream, tout ça, euh, que tu avais pu avoir ton petit taf avec les vape et tout. Tu as travaillé à un Best Buy aussi, non Ouais, ça, OK. J'étais à, à, à le, le magazine de vin, j'étais à Best Buy. J'ai quitté Best Buy pour euh, travailler à Snapchat. Ok. Euh, Snapchat, euh, ils ont euh, uh, they fired. Ouais, ils ont viré. Ils ont viré. Ouais, 80% de le, le euh, de leur bureau. Ouais, ouais, but the one I worked in. Ok. Ouais, ouais. Euh, et après ça, j'ai travaillé à, à le la company de vape. Okay. Et j'ai fait le, le chose que j'ai dit avant, je retourne à ça, où, où j'ai dit OK, 50 MG, 40, ouais, et à la fin d'année, tu vas 0 MG. Euh, J'avais Face Banks oui. pour le, le the Face. Ah, comme le représentant. Ouais, ouais, exact. On, on va payer Face Banks, euh, je crois c'est 300 000 dollars pour être le, le the Face of it. Il va, il va faire le, le programme. Ouais, l'ambassadeur. Ouais, ouais, exact. Et, euh, 300 000 dollars, ça va, vous l'avez bien payé, Et C'était hein. moi avec euh, le, le euh, CEO. Ouais. ouais. CEO, le, on comprend tous. Ouais, le boss. Et, euh, et, et, et il était une une, une mec. Euh, il, euh, il était chinois. C'était moi et, et je me dit Ok. Ah, et et j'avais, je crois, 23 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit Ok, on va donner facebook 300 000 dollars. Et euh, je crois que c est, c est, ça va être très bon pour votre. Compagnie de vape, c'est chaque personne qui vape, vape zéro nicotine. Et j'ai dit tout ça et, et, et j'ai fini et j'avais un uh, report. Ouais, ça, une ouais, présentation. Ouais. Présente, ouais, ouais. Et à la fin de la présentation, il dit OK. Ludwig, ça, c'est la meilleure présentation que j'ai vue dans ma vie. Oh là là, l'argumentation qui a fait bouche. Ouais. Mais on a un problème. À mon avis, les vapes qu'on a sont trop nuls. Et parce que ça, si on vend trop de vapes, il va y avoir trop de problèmes. Et parce que ça, je dis non. Mais putain, c'est pas à moi de faire de... Qu'est-ce que je fais là? C'était mon, mon, mon seul job, mon seul travail, c'est à, à, à vendre les vapes. Bah oui, Mais les vapes étaient trop nuls. <rire> Donc, du coup, il fallait pas trop en vente, sinon ça ouais, va me faire des problèmes. Et après ça, j'étais. On a eu mon anglais, c'est lame duck. Ouais. C'est quand le président est, est, est déjà remplacé par, par quelqu'un d'autre, mais ils sont toujours en, en, en, en office. Ouais. Euh, j'étais comme ça. J j ai, j ai, chaque jour à 10h, j'y vais à, à, le, à le travail, mais. Je regarde les streams pour 6 heures. Je pensais à qu ce que je vais faire sur ma, ma stream. Pour, ouais, sur ton stream à toi. pour 6 ouais. heures. Et après, je suis parti. J'ai dit, allez, au revoir. Salut. J'ai rien fait pour, pour je crois, 6 mois. Et après 6 mois, elle dit, ok Ludwig, on a un problème avec toi. <rire> C'est que ça fait 6 mois, mois que tu rien foutu. Et j'ai dit, allez, je comprends. Au revoir. Euh, mais pour, pour faire seulement stream pour pour, le, euh, pour être seulement un, un streamer j'ai voulu dix mille dollars dans euh, le, le banque d'accord tu voulais avoir dix mille dollars de côté pour pouvoir te lancer et genre avoir un peu une sécurité ouais ouais sécurité c'est important pour moi parce que euh, quand tu es une streamer euh, tu peux gagner un mille jours dollars euh, un dollar à, à, à un mois il euh, le prochain mois tu peux gagner cinq mille dollars ça change beaucoup euh, et je dis ok si j'ai dix mille dollars ça, c'est... Ça, ça, ça suffit. C'est bon, ça. Il, il me coupait à, à 7000 dollars. Oh, je dis, OK, c'est plus difficile maintenant. C'est un petit peu chaud, oui. Euh, mais euh, j'ai fait une stream. Euh, j'ai pensé pour trois jours après ça, j'ai fait une stream. Et j'ai dit, OK, les gars. Aujourd'hui, c'est le premier jour que je suis uh, full-time streamer. Ouais, streamer à plein temps. Mais je dit pas que j'étais se virer ouais, ouais, je dis pas que je te je dis ok, j'ai quitté, c'était moi qui a décidé, et maintenant je suis un streamer, <rire> tout le chat était chaud, yeah, oh ouais, let's go, et ouais ouais, ça fait, je crois que après 8 mois, je dis ok, j'ai monté un peu là. <rire> En fait, les gars, là, vous vous rappelez quand j'ai commencé à streamer à plein temps Merci <rire> pour les abonnements. <rire> Mais j'ai été fait virer. Euh, ça marchait. <rire> et comment est-ce que, petit à petit, t'as vu ton stream grandir, du coup C'est aussi grâce aux vidéos YouTube que t'as fait. c'est grâce aux petits concepts dont tu parlais tout à l'heure, euh, Wank and, euh, Je sais plus comment ça, on dit déjà. Le... De, tu prends et tu, tu vois... Ouais, ouais, ouais Wank Twist. and Twist, ouais, twist c'est quoi and twist. Comment est-ce que t'as réussi à voir un petit peu de l'évolution et à gagner de plus en plus de viewers C'est aussi peut-être en reprenant des gens qui étaient déjà là sur ta chaîne pour le smash, c'est comment Ouais. J ai, j ai... J'avais beaucoup d'idées qui a, qui a marché un peu, j'avais, une euh, j'ai fait un événement de, de Smash à Salty Suite mmh. quand euh, y, on, on a deux mecs euh, se, euh, se battaient, ouais. Euh, et ouais j'avais 100 viewers Ok, et, ok c'est bon, j'ai fait quelque chose de Pokémon, uh, uh, uh, Nuzlocke Ouais, Pokémon Nuzlocke, ouais, c'est un ouais. classique, ça, sans lequel? Euh, sur lequel Sur, je crois, j'ai fait Um, gold gold oui heard gold and Soul Silver. Euh, ouais, ouais, c'est ça. The best one. ouais ouais. Moi non, sol sol sol sol sol sol sol sol sol Black and White. sol sol sol En fait, t'as pas raison <rire> J'ai pas il raison sait rien, Il sol rien de Pokémon sol sol sol j'ai fait sol sol sol sol une sol sol sol sol je je banne quelqu'un dans la chat <rire> That's not how nuzlocke are supposed to work Mais il, on, le nuzlocke quand quelqu'un tué tu il faut que tu jettes il le faut pokémon au euh, revoir et je dis à la, euh, chaque pokémon était euh, le nombre de le pokémon c'était le nombre de quelqu'un un dans un la viewer, ouais. Ouais, ouais. et donc quand il mourait le joueur était banni ouais ouais quand Magnifique. tu quand tu es mort dans le jeu vidéo tu, tu es mort dans la vraie vie <rire> euh, et euh, et ça c'était tellement populaire parce que j'avais 120 personnes qui euh, me regardaient. Ouais. Et euh, après quatre semaines d'essayer de, de euh, gagner sur ouais. euh, euh, le Silver, j'avais cinq personnes qui étaient dans le chat. Tout le monde tout, était banni. Toujours 100, 120 personnes qui regardent, mais seulement 5 personnes qui, qui peuvent parle. parler. Ouais, non, mais et le frère avait quand même 120 viewers. Il avait banni tout le monde. Ouais Exact. À la, à la fin, je, je crois que j'avais 600 personnes. C'était quelque chose de fou parce que j'étais tellement nul à Pokémon. Et ça, ça, ça marchait aussi. Et, et, et toujours, les choses que j'ai fait, ça, ça marchait un peu. Euh, mais la première chose où c'était un big jump, ouais, c'était quand j'ai fait une, une vidéo uh, Twitch Jeopardy perdu, c'est le the game show, ouais. c'est le même en France, J'ai perdu, c'est ça On n'a pas le mot Géopardy, ouais. mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Quelqu'un va le dire dans le chat et il va traduire mieux que moi, j'avoue, je vois ce que c'est, mais... Vous euh... connaissez le, le it's game show, c'est avec... Euh, vous vous, vous n'avez pas mmh, Ok, c'est quelque chose de trivia. J'ai fait ça sur Twitch avec euh, euh, des, des minecrafters. Ok. Euh, avec euh, Jay Schlatt, Connor Eats Pants, Slimesicle et Call Me Carson. Ok. Euh, j'ai mis les vidéos sur YouTube et euh, je crois que ça a eu 100 000 personnes. Ok. Et j'ai. Je... Oh merde. Ça a fonctionné de fou? Ouais. Ça s'appelait comment déjà? Twitch Jeopardy. Ok. Alex, si tu peux te checker peut-être pour qu'on regarde, euh, voie vite fait si ouais. c'est ça. Tu tapes Twitch Jeopardy Ludwig, peut-être qu'on va trouver. Mais ouais, c'est assez marrant quand même. Oui, et après ça. Euh, euh, j'avais 100, 200, 300 personnes qui euh, sur euh, sur le stream et c'était la première fois que, où j'avais 1000, 2000, 3000 okay. personnes. Donc là, le concept avait bien bien fonctionné, ouais, c'était ouais. ça Ouais, c'était ça. Si tu peux avancer un peu, peut-être qu'on voit un peu à quoi ça ressemble, mais hop. C'est les questions... Euh, ouais. Ah, culture générale, c'est de la culture, d'accord. Ah, Call Me Carson, Slime Circle, etc. Ouais, ouais. <rire> ok, d'accord, je vois le genre de délire et tout. Ah, c'est assez marrant, je ne connaissais pas du tout, tu vois. J ça, c'était. Euh, Mogul Money, c'est okay. la même chose. D'accord. Ça, c'est le premier Mogul Money. Mais il faut que je parle. Euh, je, le nom, ça va être différent. Parce que I'll get sued. Ok, oui, oui. Je dis c'est c'est. Euh, Yeah, I'll get sued if I kept that. <rire> ok, je comprends. Mais, ouais, il a dû ça. changer le nom du concept parce que sinon, il risquait de se prendre un procès exact, parce que ouais. le nom était, on va dire, pas adapté. Ouais, um, et ça, c'était la première chose sur YouTube qui a, qui a marché oh, aussi bon, c'était ça. C'est ce qui t'a permis de vraiment grossir et d'avoir trouvé ce concept là. Ouais, et, et c'était là où je dis OK, I was right, j'avais raison. YouTube, c'est avec YouTube où je peux être plus grand sur Twitch. Ok. Il faut que j'étais plus grand sur YouTube. Pour amener les gens sur Twitch. C'est ce que tu me disais oh, ouais. tout à l'heure. Ouais. Um, et, on, et après ça, c'était 2020. C'était Covid. Ouais, Covid. Mais avant de Covid, il y avait un um, tournoi de les échecs. Ouais. PogChamp. Ouais. Uh, et j'étais invité à jouer en PogChamp, euh, j'étais tellement nul à, à, à échecs, mais euh, j'étais une euh, connasse. <rire> Comment ça, tu étais une connasse? J'étais une connasse parce que euh, il y avait euh, une, une match des échecs. Ouais. Et après ça, il y avait dix minutes de, de break. Oui, et sur le, le break, il, il montre quelqu'un euh, qui va jouer plus tard. Ok. okay. D'accord. Allez pour pour le passer le temps. On regarde Ludwig qui va jouer plus tard contre Sardouche. Et, et, et, et, et là j'ai dis ok Sardouche le connasse, il va te tuer par moi ah, suce ma bite et, Mais, mais, mais j vraiment j'ai dit les choses comme ça juste n'importe quoi. Parce que moi, je m'en fous des de, de échecs et je crois que c'était marrant. Ouais, tu étais là pour faire le show. Ouais, ouais, exact. J'achetais des, des livres des échecs, oh, j'ai lu tout ça euh, ce soir et... Je suis prêt. Ouais, exact. Je parle avec Magnus, euh, et il m'a dit que, que t'es tué, euh, tout ça. Euh, et, et, et ça a changé vite. J'ai commencé avec 4000 euh, personnes euh, par stream. Et à la fin de Pogchamp, j'étais à 10 000. D'accord. Donc ça a vraiment pris, quoi. Ouais, parce que on a le mot en France meta. meta. Ouais. Ouais, c'est parce que sur Twitch, euh, il y a une meta. Et les choses que chaque personne stream parce que ça marche très bien. Parce que c'est le jeu du moment, parce que c'est la façon de faire. Par exemple, il y a eu la meta React, il y a ouais. eu plein de trucs, quoi. et, et Pogchamp, c'était la meta. Et... Euh, et moi, j'étais le, le figure de la, de la meta, là, parce que j'étais le, le, le mec qui, qui n'arrête pas de parler. <rire> qu est, ouais, qui était marrant, qui disait plein de trucs, qui trollait, quoi. Là, ça se voit, c'était le contenu, quoi, tu vois, ouais. c'était drôle. Et, euh, et après ça, Covid, Covid a été la meilleure chose qui a passé pour Twitch. Ouais, classique. C'est là où ça a pété les scores, c'est là où c'était le feu pour tout le monde. Je crois que uh, uh, in, the, in the time of COVID uh, Twitch uh, it... <coughs> Tu veux qu'on aille te prendre de l'eau Tu veux un verre d'eau Non ça va c'est le C'est le muffin le banana, Yeah the banana nut muffin oh, oh là là. I swallowed a nut wrong bro <rire> Il est arrivé avec un gros Banana muffin oh. Attends, Je tiens à dire qu'il est arrivé Avec un petit paquet de pâtisserie Non il est pas venu les mains vides C'est quelqu'un qui est C'est un bon invité On l'aime bien Après on va manger Ça fait plaisir um, Et Twitch, euh, je crois, il, il, il a doublé ouais. avec Covid. Son audience, les gens qui étaient sur le site, l'argent et tout. Ouais. Euh, et à le même temps, il y avait un jeu qui s'appelle Homme oh, en Gosse. Oui. Il <rire> s'est euh, pris, je crois, un mois, deux mois de jouer avec euh, le, le, le mec de Offline TV. D'accord. Où ils ont dit Ok, Ludwig, et. Euh, Assez marrant, et on peut l'inviter chaque fois. Et euh, après ça, ça, ça, ça doublait. J'étais à 10 000. Et après, au oh, gosse, c'était à 20 000. OK. Ça, oui. ça a rendu le truc vraiment big, quoi. Oui. Et depuis, depuis, oh, oh, mon j'ai resté à 20 000. Ouais. Ça changeait un peu. Ça fluctuait, mais ouais, ça restait plus ou moins tout le temps là. Ouais. Je crois à 20 000, je suis à 20 000 maintenant. C'était la norme. Ouais. et bah c'est beau bon, C'est franchement. Genre, là, vous avez pu entendre un petit peu l'histoire de quand il s'est mis à stream, quand ça a commencé à péter et tout. Moi, nécessairement, il fallait que je parle de quelque chose, d'accord euh, C'était. Alors, juste petite anecdote celui que t'as banni tout à l'heure. Ouais. Il s'est sub. Il a fini 10 minutes et il a pris un sub. Ouais oh, Vraiment. Je te jure. Allez. Je te jure. Il est revenu dans merci. le chat et il s'est sub. Donc, c'est assez joli. D'ailleurs, le petit sub gift, regarde. Ah, merci, merci. Dès que. C'est assez marrant. Mais donc, du coup, j'ai vu forcément... Euh, là, tu nous as fait un peu l'histoire de Mongus, la période du Covid et tout. Nécessairement, il y a un truc qui nous a choqué aussi en France. Mmh. 14 mars 2021, tu as lancé un marathon. Le grand marathon qui aura duré un mois. C'est le plus grand quasiment marathon de l'histoire de Twitch parce que ça aura également rapporté... Écoutez bien, parce qu'on ne sait jamais peut-être que vous n'êtes pas accroché 283 000 subs en un mois. Raconte-nous un peu. Raconte-nous un peu. C'était quoi l'idée Et après, on va parler un peu plus en détail, genre quels étaient les moments difficiles, peut-être du marathon, comment était l'expérience et tout. Mais avant tout, comment C'était quoi l'idée Ouais. Avant de de le marathon, euh, j'ai pris la première vacance. Euh, on, on dit ça. J'ai ouais. pris un vacance, euh, vacances J'ai pris la première vacance. Après, j'ai commencé euh, d'être une une streamer. C'était mm. la première vacance et euh, I went skiing. Oui. Um, T'es où? En Maine. Ok. C'est au New Hampshire. Uh, mais le premier jour où j'étais uh, à, à, à, à l'hôtel. Ouais. J'avais une, une, une pain. Euh, appendicite? Ouais, c'était ça. Oh là là là là, l'enfer. J'étais dans ma lit, j'essayais euh, à, à dormir et, euh, et je pouvais pas dormir. Et chaque fois que je bougeais, j'ai. Ah, et, euh, et euh, j'étais allé à, à l'hôpital. Ouais. Et il dit Ah, tant pis, l'appendicitis. Uh, mm. Et j'ai une uh, scar right here. Ah, ouais, effectivement, effectivement, la voix. Ouais. Cicatrice. Ouais, ils ont. Ils ont. they did fait la toute Et après ça, j'ai resté avec euh, maman pour euh, ma mère. Ouais. Maman pour deux semaines. Pour aller mieux, ouais. te soigner, prendre le temps un peu, ouais. Ouais. Et. et J'étais un peu triste parce que quand tu streams, euh, si tu ne stream pas, tu perds de, de l'argent. Mais ce n'est pas juste l'argent, aussi tu perds de, un peu de euh, publicité. Ouais, de viewers, de hype. Ouais. De, de, on parle moins de toi et tout. Ouais. Oui, c'est ça qui pousse chaque streamer à streamer plus, faire plus. Euh, parce que je crois qu'on est tous peur de, de perdre tout. Oui. Euh, et le vacances, that was supposed to be une semaine, c'était maintenant deux semaines. Euh, J'ai, ok, quand je retourne, je vais faire une stream de 24 heures. Ouais. Allez, on fait un stream de 24 heures. Et, euh, et je dis, oh non, mais je veux aussi gagner beaucoup des uh, abonnements. Ouais. subscription ouais, tu veux ouais, dire des subs on dit, on dit, des subs. Ouais. Nous. Je veux gagner deux subs. Ok, je vais faire une, une, ce bâton. Oui. Et ça existe avant de moi, ça existait pour. Euh, ouais, des années, gens, de gens l'avaient déjà fait. J'ai ouais. dit, OK, je vais faire une stream de 24 heures, une sabbaton, et, euh, et à Chaque sub, c'est 1 minute, 30 secondes, quelque chose comme ça. Et le premier jour, euh, parce que, euh, en, en mon avis, ça va. Ça va I, I thought it would go 24 heures ou peut-être 2-3 jours. Ouais, genre maximum. faire 3 jours, grand max, ouais. Mais le premier jour, euh, quand, je, quand, je, quand je suis en train de dormir, j'ai réveillé euh, et j'ai vu que, que le, le clock, c'était à 50 heures, quelque chose comme ça. Mais putain, comment, c est, c est, c est, comment ça passait Parce que même si tu avais prévu deux, trois trucs, comment je vais tenir deux jours ouais, mais comment ça, ça se passe là J'étais en train de dormir et j'ai gagné 5000 euh, subscriptions. Et euh, j'ai trouvé que c'était le, le moderators, le mode. Les modérateurs. Ouais. Qui, ils, pendant la nuit, il dit Ok, sub, sub, tout le monde sub. Il fait la ça propagande. C'est trop marrant s'il réveille il y a beaucoup de sub. Euh, et après ça. Attends, mais dis, ils t'ont envoyé au charbon, ils t'ont ramené de l'argent, mais oh. ils t'ont envoyé au travail. Ouais, ouais. Et, et après ça, euh, j'ai dit Ok, ça va prendre un peu plus de temps. Euh, et j'ai changé le temps. Je crois que quand j'ai commencé, c'était 30 secondes par sub. Et j'ai dit OK, c'est mieux si c'est 15 secondes par sub, ouais. parce que je veux que ça, ça finisse ça finit, euh, euh, plus tôt. Ouais, que ça termine au bout d'un moment. Ouais, quoi. Euh, mais aussi, si ça ne termine pas, si ça passe euh, un mois de ça, de, et ça ne finit, ça finit pas. Euh, si c'est à 15 secondes à euh, fin du mois, je vais être le, le premier streamer par subscription. D'accord. Je savais, je, je crois que c'était le troisième jour que j'ai fait ça. J'ai Ok, je sais si... Mais je pensais pas à, à le temps que ça va, ça va être un mois. Ouais. Mais si c'était un mois, ça, ça va être mieux si c'est une uh, record. Ouais. Et donc, du coup, tu savais, toi, un petit peu que si tu tenais plus ou moins un mois, tu tapais le record. Ouais. Et c'était du coup ton but. Mais t'avais pas peur je sais pas, il y avait pas une appréhension à se dire, je vais devoir être live quasi tout le temps, 20, pendant 27 jours, euh, je pourrais pas trop sortir, euh, on va me voir même quand je dors, euh, du, du, toutes mes journées réveillées, je serai en live. Alors certes, ça gagne beaucoup d'argent et tout, mais ça doit être chaud quand même, non? Je crois pour, pour chaque personne, le chose qui est, qui, qui te fait peur, c'est le chose, euh, si, si, c'est quand tu sais pas qui va passer. Ouais. Mais pour moi, c'était un mois. Seulement un mois. À la fin de mois, c'est fini. Ok. J'ai fini avec le sabaton. Ah, d'accord. Si c'était... Si, si, si j'ai dit, ok, j'ai fait ça pour... Euh, euh, Indéfini. Ouais. Euh, I, I, I'll be scared. Ouais. Forcément. Je, ouais, ouais. Mais, mais là, en connaissant à peu près la fin, tu te disais, bon, au pire, c'est quelques journées, peut-être quelques semaines, mais c'est pas trop grave. Ouais, je crois que c'est comme ça, tout le temps dans la vie, si tu, si tu sais où le, où, euh, le fin, où, où la fin. est le fin euh, de la jour, euh, de, de journée. Euh, c'est plus facile à faire le, le, le travail de, de, de Journey. Et donc passer ces quelques jours, etc. Ça a commencé à se développer comment oh, Au bout d'une semaine, dix jours, deux semaines. Tu faisais quoi Genre, y a, concrètement, parce qu'au bout d'un moment, t'as plus d'idées non euh, Mais c'était... C'était cool. C'était une expérience. C'était le... Le... Le... Comment dit-on Dog shit <rire> Le merde de chien oui? C'était le, le merde. It was the worst, le, le pire euh, chose que j'ai fait sur le stream dans ma vie. Okay. Parce que c'était juste ma vie. C'était moi. OK, je, euh, je me réveillais. Ah, on a gagné beaucoup de subs ce soir. <rire> Allez, on regarde la vidéo pour deux heures. OK. Allez, j'y je, je, je, vais à la kitchen. Je ouais, vais faire une. Euh, euh, je vais manger. Je vais manger. Euh, je descends, je, je, je, je, je joue un jeu vidéo pour 4 uh, heures. Ok, c'est presque uh, bedtime. Uh, on regarde uh, un film. Mmh. Ok, je fais, uh, uh, je fais des pompes uh, <rire> et, uh, et, uh, et, uh, et je me fais coucher. Ok. Et c'était ça chaque jour. C'était, um, je crois, les gens, on même pour deux raisons. La première raison, c'était le clock. Ouais. Parce qu'un uh, uh, porte-temps, uh, ça peut finir. Ici, les gens voulaient être dans le stream quand c'est fini. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'était parce que um, it, was, it was a routine. Oui. Les gens regardaient chaque, chaque nuit ou peut être chaque matin. Donc, tu étais là tout le temps et c'était devenu pour eux, limite, leur stream de fond, tu vois, ils checkaient un peu. Ouais, ça. et ça, c'est quelque chose de spécifique de Twitch où euh, les gens aiment bien quand ils, euh, ils savent quand euh, tu veux être euh, sur euh, le stream. Ouais. C'est parce que ça, XQC euh, est le premier streamer dans, dans le monde, c'est parce qu'il est là chaque jour pour, pour 10 heures. Ouais. Et il euh, euh, reliable. Euh, reliable, gens, on peut compter sur lui. Ouais, les le gens aiment ça. Euh, et ça, c'est les deux raisons que euh, j'avais, je crois... 40, 50, 60 000 personnes qui, ouais. qui étaient sur le stream. La folie, sérieux. Ouais. Euh, C'était cool. C'était le... après le, le fin de ce bâton. Euh, euh, le dernier jour, on, on avait, comme tu as dit, euh, 283 000. Euh, j'ai fini le stream et euh, j'étais dans ma, ma siège là et j'ai commencé à pleurer. Ça m'étonne pas. Encore 20 minutes. Ça m'étonne pas. Parce que j'étais C'est trop... les émotions qui ouais. descendent. Ouais, j'étais trop erreur euh, parce que c'était une, euh, une, euh, une goal que j'ai pensé, je vais jamais gagner dans ma vie d'être le, le, le, le premier du monde, pour juste à moi, ouais. mais c'était le premier du monde. C'était bah, cool. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont retapé 283 000 subs depuis, mais <rire> je, je pense mais que... Mais on verra. Kai Senat, il est, il est fort, lui. Kai Senat, il est ouais. fort. Ouais, c'est vrai que c'est un peu on le mec verra. du moment, Kai Senat, c'est vrai. Mais tu sais quoi Genre, quand on, on passe dans un autre... Ça faisait déjà quelques temps que tu avais 10, 20 000 viewers, et ça Mais quand là, on passe dans un niveau de hype tellement haut, 40, 50, 60 000 viewers, 300 000 subs, que ça, ça rapporte beaucoup d'argent, etc., T'en as fait quoi T'as fait quoi après T'as investi, t'as acheté une maison, t'as fait des trucs So, en mon avis, après le sabbaton, j'ai pensé, ok, j'avais 50, 60 000 personnes qui me regardent. Le dernier jour, j'avais 2100 personnes, c'est beaucoup ça, ouais. euh, 200 000. Euh, j'ai pensé que euh, j'y vais encore sauter un peu. Ouais. J'étais à 20 000, maintenant, je vais être peut-être 40 000, peut-être 30 000. Uh, mais après deux semaines, j'étais à quinze mille. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé C'était, c'était grand ça. J'ai, j'avais, uh, j'ai doublé le, followers. J'ai doublé, non non doublé Les, les, gens qui me connaissent, c'était, c'était, ça, ça avait millions, explosé. Millions, Il y avait encore millions, millions. Et plus de monde qui connaissait ça. Dans chaque pays. Il y avait une histoire de, de le, le sauvaton, mais euh, j'ai euh, découvert. découvert que euh, les gens qui aimaient aimé le sauvaton, ils n'ont jamais vu les, euh, les vidéos et le stream que j'aimais à D'accord, donc ils n'étaient pas habitués à ce que tu faisais habituellement pour de vrai, donc en dehors du bâton et des trucs. et donc du coup quand c'est sorti du bâton c'est retombé. Ouais, c'était juste ma vie, c'était pas les choses de Amazon, c'était pas les choses de, des échecs ou n'importe quoi que j'ai fait avant. Ouais. C'était seulement ma vie et euh, sans le, le clock, ma vie comme tout le monde est nulle. Ouais, <rire> c'était banal. Ouais. Non, c'est c'est tellement banal. Euh, et, euh, et ça me choqué c'est j'étais triste pour, euh, pour quelques temps parce que comme beaucoup de streamers, j'avais beaucoup de, de value, beaucoup de, de mes me, me ouais dans, dans le, le, nom, euh, le, le numéro de viewers. De sub, viewer. de, de viewers, etc. Ouais, c'était une sorte de fierté. Oui, et quand tu penses ça va être euh, un numéro de 30 000, en le vérité vérité, c'est euh, 15 000. Mmh. C'est difficile. Ouais, tu déçu. Ouais. Et euh, j'ai fait, euh, j'ai changé beaucoup après ça. Et le change, c'est pas ok, on achète quelque chose cool. C'est il faut que je change les choses qui me fait euh, happy, qui me, qui, qui me rend heureux. Ouais, c'est euh, j'aime pas quand les choses qui me fait horreur, c'est une numéro que je peux. Que je je contrôle pas. Ok. Donc ouais, effectivement, le fait d'être influencé dans ce qui va te rendre joyeux, que ce soit genre un nombre de subs ou un nombre de viewers et tout, ça pour toi c'était négatif. T'as voulu changer ça. Ouais. Ouais. Et, euh, et après ça, j'ai créé une podcast. J'ai créé d'autres euh, euh, companies, business. Ouais. Euh, euh, avec des copains. D'accord. Je voulais euh, que mes copains sont, sont riches. Ouais, soit well. Ouais. Tu <rire> voulais que tout le monde puisse manger. Je veux que tout le monde, ouais, à côté de moi, à manger un peu. <rire> euh, je, et et j'ai fait tout ce que je peux euh, pour. Euh, pour. Euh, make that a reality. Pour, ouais, pour que pour ça, ouais. ça devienne réalité. Exact. C'est bien ça. T'as voulu que tout le monde prenne un peu de quicheta. Ouais. <rire> tu sais, c'est quoi la quicheta? Kishta, c'est quoi <rire> La moula, tu sais, c'est quoi Ouais, ouais, moula, ouais, ouais c'est notre mot pour euh, l'argent. Et yeah, de money, ouais, ouais, la kishta, kishta c'est les billets, c'est les billets. Oui, on a dit en anglais. Ah, ça c'est un Squish. Euh, squish. Oh, squish. Squish et kishta, les amis, ouais, on ouais. est sur... Euh... Deux choses un peu... Des, des racks, comme ils disent dans le chat. Ok, c'est assez intéressant. Pas mal. Je vais en profiter pour un petit peu parler, parce que du coup, tu as parlé d'événements et tout, donc nécessairement, il y en a un où on va discuter. Ce week-end, c'est ton invitationnel, d'accord Un ouais. hein, de tes gros, gros tournois sur Smash Bros Ultimate. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Parle-nous-en un petit peu euh, ce que c'est de ce tournoi, qu'est-ce qui va se passer, il y aura qui Ouais, euh, euh, le... Qu on, on a parlé de ça... Euh, euh, déjà, mais... Euh... Le premier jeu vidéo où, où j'ai commencé le stream et j'ai commencé euh, les, les sports, et tout ouais. ça, c'était Super Smash Bros. Et parce que ça, um, no matter how big I get, hmm? uh, je voulais toujours uh, retourner à euh, ce que tu avais fait à la première jeu. Ouais. ouais um, uh, on a une, une phrase en anglais, c'est c'est comme like ride with the ones that got you there. D'accord, c'est une très belle phrase. Ouais. Ça veut plus ou moins dire, en gros, euh, ramène euh, avec toi ceux qui t'ont mis, euh, ceux qui t'ont permis d'évoluer ou ceux qui t'ont mis là où t'es, en fait. Grosso modo, c'est un petit peu fait un clin d'œil, rappelle-toi d'où tu viens. Voilà, c'est plus ou moins ça. Excusez-moi pour la traduction un peu. C'est plus ou moins rappelle-toi d'où tu viens. Grosso modo, ça, un peu, ça veut un peu dire ça. Ouais, je, je crois que c'est trop facile à changer pour. Euh le, le jeu vidéo qui est le, le plus grand ou qui peut gagner le, le, euh, le plus d'argent ouais. euh, mais j'aime bien le, le communauté de le, le smash euh, et c'est ça le jeu qui a euh, qui a commencé tout pour moi euh, et parce que ça j'ai voulais toujours faire le, le plus grand grand tournoi du monde d'accord euh, pas pas juste avec euh, l'argent mais aussi avec euh, like attendees Okay. Les personnes qui vont jouer dans le... Ouais, et avec les gens qui viennent sur place, etc. Ouais, ouais je crois que le plus grand maintenant, c'est, je crois, 2000 personnes. Et j'ai voulu un tournement avec 3000 personnes. Okay. Et avec euh, 500 000 dollars de, de... Cash euh, prize. Ouais, cash price. Euh, mais c'est difficile à créer ça. <rire> ouais, c'est très ça dur, mon gars. C'est super dur. Ça prend du temps. Et, euh, mais j'ai dit que j'y vais faire ça en 2022. Et beaucoup de des fois je dis les choses mais je sais pas si c'est possible Ok, genre tu dis puis tu te renseignes après Je dis et après je dis ok je vais faire le plus grand tournament du monde de Super Smash Et tout le monde dit ouais Et après ça je, je, je vais à Aiden, c'est mon copain qui fait les, les éventements ouais. de, de Smash Et je dis ok c'est possible Il dit mais putain bien sûr que non <rire> Pourquoi t'as dit ça on, on dit moi Mais bien sûr que non Um, mais il faut que je, parce que j'ai promis que je vais faire quelque chose comme ça, et ça va toujours passer, uh, il faut que je fasse quelque chose cette année, en 2022. Parce que ça, j'ai créé um, ventement um, cet week-end ouais. de, um, de Smash, et c'est l'invitational le, le, le avec les le, uh, 32 um, plus meilleur joueur de Smash, des de meilleurs joueurs de, ouais, ouais des meilleurs joueurs de chaque jeu de, de Super Smash uh, Bros uh, Ultimate, et aussi Melee. Ok. Parce que Melee est encore assez joué ici, c'est ça? Ouais ouais c'est en, en fait c'est euh, je crois c'est c'est pas plus grand que Ultimate mais c'est aussi grand Ultimate. Il okay. um, uh, c'est le it's the most stacked. C'est le plus fort euh, tournament parce que ça fait je crois six ans en, en mêlée où, où, où on avait une tournante avec le, le, je crois, c'est le, le 28 de le, de, de le 30 meilleurs joueurs du monde. 28 des 30 meilleurs joueurs. Ouais, et ouais. c'est quoi? Après là, là, pour le coup, moi, je connais pas de ouf. C'est quoi? Il y avait l'Evo, il y avait des big majors comme ça, des grands trucs? Ouais, il y a les grands majors, tout ça, mais euh, c'est avec 1000 personnes et normalement tu as 5 personnes de le meilleur 10 qui dit ouais. Ah, je peux pas cette semaine, ce week-end, tout ça. Mais pour ça, on a dit ah, il faut que tu viennes. Ouais. <rire> là, là tu vas venir, mon gars. Ah, allez, tu viens pour ça. Et euh, ils, ont, ils ont tous euh, été très positifs Super. Et, et très gentils, les, les joueurs. Euh, et parce que ça, je crois que ça va être le, pour Ultimate aussi le, le plus fort, le euh, the, the hardest tournament. OK. Je crois. Et donc, du coup, vous avez prévu des grandes choses. Il y a de l'animation, il y a des choses. Ça a ouais. sans spoil, forcément, mais ça... Oui, je, veux, je, je voulais faire en Las Vegas parce qu'on avait um, des euh, tournaments à Ivo. Ouais. Mais ça finit ça parce qu'ils ont, ils ont batté avec euh, Nintendo. Ouais, donc parce ça a que, cassé le jeu. Ouais, ouais c'est Sony qui a acheté Ivo et Sony un pas trop Nintendo. Nintendo. Et, et parce que ça, je dis OK, il faut qu'on ait quelque chose en Las Vegas. Le spectacle de Las Vegas. il savent être dans le, euh, euh, euh, le Luxor, où oh. ils ont le e-sports, euh, quelque chose d'e-sports, c'est le plus grand ouais. Las Vegas. Ils euh, savent être cool, je crois. Énervé ouais. Bah écoute, franchement, ça va être grave cool. Je crois qu'en France, ça va être casté par Solary en plus. En France, j'ai vu ouais. qu'il y avait des droits, etc. recasté par plein de monde. Ouais. Tu suis des fois ce qui se fait en France. Par exemple, la semaine dernière, il y avait Étoile, qui est un gros streamer français qui avait fait l'Odyssée. Ouais. Un gros tournoi. C'était assez big. Ouais, Smash, c'est grand en France. Il y a, a euh, euh, Gluttony. Ouais, Gluttony, ouais. ouais. Il est très fort, euh, pas avec Melee. Je crois c'est plusieurs. Non, euh, c'est Ultimate en France. Ultimate, mais euh, en ultimètre, ils, ils sont très forts. Eh bien, bah écoute, franchement, moi, ça me fait plaisir. C'est grave cool. Alors, pour les amis, j'aurais bien mis la passe d'Aétoile, mais j'ai parlé en DM avec lui. No need, en fait. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de, pas de souci. Moi, je voulais qu'on discute d'un truc, Ludwig, parce que je pense que c'est un des points vraiment super intéressants. En novembre 2021, tu as officialisé ton passage de Twitch à YouTube. Mmh. D'accord Et ça fait un peu un storytelling, comme un retour vers la plateforme où tout a commencé pour toi, parce que tu as commencé par YouTube. Un an après, donc ça va faire un an maintenant, euh, est-ce que tu es toujours satisfait de ce choix Et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, à faire ce passage de Twitch à YouTube Et après, on va discuter de que quelles sont les différences entre les deux, tout ça. Mais d'abord, on va dire un an après, est-ce que tu es toujours satisfait d'avoir fait ce oui, choix Oui, bien sûr. Euh, je crois que quand j'ai commencé à, sur YouTube, j'ai pensé que peut-être c'était un euh, mistake. Mais euh, après... 10 mois, 11 mois, <coughs> euh, j'étais plus correct que j'ai pensé. D'accord. J'ai commencé. D'accord. Ça, ça s'est mieux passé encore ouais. que ce que tu pensais. Ouais. Les gens ils sont, ils t'ont quand même suivi. Il y a quand même du monde, tout roule. Ouais. Et, et, et C'était parce que j'ai pensé que j'ai pouvais être la même, la même size. Ouais. La même taille. Mais avec l'argent de YouTube. Ok, c'est cool. Si j'ai le même time mais j'ai plus argent, et je peux faire plus d'événements. Ouais, t'es gagnant, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est quand j'ai commencé sur YouTube. Je sais pas si Suzanne Wojcicki, le CEO de YouTube, a fait quelque chose derrière. Mais merci Suzanne parce que j'ai doublé les, les euh, viewers par vidéo. Ok. J'ai commencé en, en euh, 2021 avec 500 euh, 000 personnes. Vidéo. Et là maintenant tu fais quasi un million tout le temps. Ouais, c'est million avec les deux chaînes. Avec euh, le chaîne de Ludwig et le chaîne de, de Mogul Mail. Et c'est fou ça. Donc en fait ça a été c'est intéressant tu vois parce que euh, en France il y a eu ces débats etc de passer de Twitch à YouTube c'est risqué il y a moins de monde qui te suit on se rappelle Ninja avec Mixer etc ouais. mais toi au final ça a été un pari intéressant parce que tu as à peu près toujours le même nombre de viewers, et en plus sur tes vidéos les vues ont doublé donc en fait YouTube t'as vraiment enfin ça t'a poussé en avant t'es bien là mais t'as raison c'est toujours risqué parce qu'il y a beaucoup d'autres de gens qui qui euh, euh... Changer, ils sont sur YouTube et ça n'a pas marché aussi, aussi bon pour ouais. eux, euh, parce que c'est difficile. c'est, c'est pas le même jeu quand tu stream sur YouTube, euh, si tu stream sur Twitch. d'accord. C'est tellement différent, mais les gens euh, c'est pas quand ils qu changent que ça va être différent. Et beaucoup de temps, ils, ils sont… Euh, on a une, une autre phrase en anglais, oh, You can't teach an old dog new tricks. Tu peux pas apprendre à un vieux chien de nouveau tour. Ouais, ça, ça se dit en français. On bien ne dit pas cette expression, vrai, mais on, vrai, ce sûr, on comprend ouais. ce que ça veut dire. On euh, comprend ce que ça veut dire. C'est difficile à quelqu'un qui. Excuse-moi. Ah, vas-y. On dit en français tu n'apprends pas au vieux singe à faire la grimace. Je crois que c'est un truc comme ça, non C'est autre chose. On dit si t'entends, t'entends, t'entends, t'entends, t'entends, t'entends, t'entends, t'entends t'entends, attendu. Mais je crois que c'est plus ou moins ça, tu vois. Je crois que ouais, c'est ça. Parce que je crois que c'est un peu autre chose, mais c'est plus ou moins ça. Mais c'est cool. Désolé, je t'ai coupé. Tu peux continuer. Non, non, vas-y. C'était c'est difficile pour quelqu'un qui stream pour cinq ans sur Twitch à changer en quand il arrive sur YouTube. Mais la raison que j'ai changé. À Le commencement de la, de la, de la négociation, oui, euh, je voulais juste une euh, une, une uh, a deal de oh. YouTube. Je voulais une, une, euh, ok, on te donne millions de dollars, tu fais ça juste pour uh, uh, aller à, à Twitch. Il se dit, ah, YouTube a me donner ça, est-ce que tu peux me donner plus d'argent, s'il vous plaît? Parce euh, okay. que, ok, tu as utilisé l'offre de YouTube pour retourner vers Twitch. Ça, c'était l'idée quand j'ai commencé. Mais j'ai parlé plus avec les mecs de YouTube, il, il était très intelligent euh, et aussi, il me donnait pas juste plus d'argent, mais aussi plus de, de, de freedom, de liberté. Ouais, et, euh, et à la fin, j'étais toujours un streamer de Twitch en ma tête. Oui, je sais que j'utilisais YouTube pour être plus grand sur Twitch, mais c'est toujours Twitch que je vais être plus grand sur. C'était le préféré pour moi. Il y a la fin de. J'avais le, le truc de YouTube, c'était plus d'argent, mais le truc de Twitch que j'aime plus, euh, j'ai parlé avec 100 personnes qui je croyais plus sages moi ou, ou je. Ouais, que tu, à qui tu fais confiance avec, et tout, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait Tout le monde dit. Moi, je sais pas je, je le deux roues sont, sont sont aussi bons. Ouais. Les oui. deux choix sont OK, tu restes sur Twitch ça va, tu vas sur YouTube ouais. ça va. Et, et, euh, et j'étais en en euh, le chambre où je, je fais le stream, et je je je uh, started recording. Euh je dis OK. J'avais une, une pièce. Je, si ça ça uh, if it lands sur la tête, je vais avec Twitch. Si ça va avec euh, The, the Tails, je vais sur euh, YouTube. Attends. Et ça, et c'était Twitch. Et je dis OK, je vais à Twitch. Et euh, à la même nuit, j'ai dit euh, à le mec qui fait les négociations. OK, je vais avec euh, Twitch. Il dit OK, on va faire un euh, truc de téléphone avec le mec de YouTube. Ouais. Parce qu'on a parlé pendant trois mois. Uh, they deserve it. OK, on, on parle, je dis OK. Et j'ai dit tout, je dis. En fait, c'était tellement difficile, mais euh, vous avez perdu parce que j'avais une pièce. C'était les têtes. Ouais, J'ai il... tossed le coin, pile et... ou face. Désolé, mais c'est comme ça. Et... Il était comme ça. Mais... <rire> pièce, mais... Attends, il avez... y a vraiment un deal à des millions de dollars qui s'est décidé sur un pile ou face. Mais vous êtes fou, là Je dis, ouais, euh, je... c'était trop difficile euh, à choisir. Euh... C'était aussi YouTube qui a dit, allez, vous avez... Seulement 48 heures à décider. C'était vous qui euh, me dire... » Qui est devenu vers moi, oui. Euh, ils, ils étaient là, les deux mecs, et ils, dit, ils regardaient euh, ensemble comme ça. Ils disaient Si on te donnait un peu plus de liberté, est-ce que ça changeait un peu Et dans le. Juste le, le truc de la pièce là, euh, à, à, à la fin de la négociation, euh, C'était 25% mieux ouais. qu'avant, avec liberté et l'argent et tout ça. D'accord. Juste parce que la pièce. Ok, donc la pièce t'a permis d'avoir une encore meilleure offre de YouTube. Et là, du coup, t'as dit allez, vas-y, c'est bon, j'y vais. Ouais, non, euh, j'ai fait la même chose avec Twitch. J'ai okay. dit OK, maintenant, c'est YouTube. Et j'étais à, à, à la mec de Twitch, j'ai dit, OK, j'ai une histoire pour vous. <rire> <rire> j'ai un scoop pour vous. <rire> <Ouais>. <rire> euh, et à, à la fin de l'histoire, j'ai dit tout. Il dit, OK, ben je pense que je, je, je, je vais avec YouTube. Il dit, bonne chance. Oh, ils t'ont laissé. Ouais, et j'ai OK, c'est fini, c'est tout. Il a rien d'autre à faire. Et à la prochaine semaine, euh, j'étais sur YouTube. Euh, euh, j'avais... J'étais peur. J'avais peur euh, à le commencement parce que j'avais peur que personne va me suivre euh, sur YouTube. Ouais. J'avais peur que c'était trop sur YouTube parce que c'est le même euh, chaîne avec les vidéos et le stream. Ça et risquait euh, un peu de casser le truc quoi. Mais j'essayais, je crois, plus fort a changé sur YouTube que rien d'autre dans, dans ma carrière. Euh, J'essayais je, je beaucoup, je travaillais beaucoup. Ouais, t'as vraiment travaillé, t'as beaucoup bossé, t'as foutu ouais. un nombre d'heures. Euh, ça marchait. Bah ouais. Franchement, on peut le dire que ça a marché. Ouais, je peux se dire maintenant, ça a marché. Ça a bien marché. Ah, ça, c'est ah, cool, ça. À l'heure actuelle, du coup, par rapport... Et regarde, par exemple, un les trucs qu'on se dit souvent en France, c'est stream sur YouTube, c'est moins cool. Par exemple, avec le chat. Apparemment, tu sais, le chat de YouTube oh, est, est quand même moins bon par rapport à celui de Twitch et tout. T'en penses quoi, toi, maintenant que ça fait un an que tu fais du YouTube so, Quand j'ai changé, la première chose que j'ai fait, parce que j'avais un mois après, j'ai signé le, le deal avec YouTube où je peux faire euh, des choses j'ai une, une mec qui s'appelle Otto ouais. um, qui je paye il a un emploi il il est un emploi, ouais. uh, et, um, he, coder, donc so, je dis ok uh, le chat c'est nul <rire> tu peux tu peux changer et il dit ah oui dans oui. moins à moins uh, et on a créé une extension de de, um, de chat de chat qui uh, qui change le chat de YouTube Um, so c'est uh, so le, le même que Twitch Ok, parce que quand on regarde tes vidéos par exemple et qu'on voit le chat en haut à droite C'est vrai que ça ressemble à celui de Twitch Ouais, ouais, si tu as l'extension, je crois que c'est presque le même Et après ça, on a créé une, une compagnie juste pour l'extension Et maintenant l'extension, euh, si tu utilises l'extension sur YouTube C'est pas juste comme c'est exactement le même de Twitch Je crois que c'est mieux de Twitch donc maintenant, ton chat est carrément mieux, tellement il est customisé à un niveau. Ouais, on a une chat, on a une, une Battle Pass pour, pour les personnes qui regardent le stream. <rire> ouais, le plus que tu regardes le stream, le plus de emotes, euh, le badge, tu débloques, ouais. Ouais, ouais, tout ça. Euh, et, euh, et chaque personne qui est sur YouTube que je connais, quand il commence à YouTube, il dit ah, lui, est-ce que je peux avoir l'extension ouais. Bien sûr. Euh, mais tu as raison que euh, c'est plus nul à faire une stream sur YouTube, normalement, parce que je crois que Twitch est, est cinq ans euh, uh, plus avancé ouais. de, de, de YouTube. 5 ans d'avance, ils ont commencé bien avant, ils avaient... Les... Il a plus de technologie, tout ça. Euh, mais l'extension, ça ça coupait Et je crois que c'est... Avec l'extension, c'est presque le même ou mieux que Twitch. Mais le problème, c'est aussi que l'extension marche seulement sur... Euh, euh, une, euh, ordinateur. Sur ordinateur ou ouais, les sur téléphone. Et téléphone c'est quand même une bonne partie du vieux ouais, c'est ouais. ça qu'on on essaye à, à, à tacler. Ok. Vous, vous, dit? Ouais, vous essayez de faire attention, enfin ouais. de le modifier de... We're tackling it. You're tackling it. Non mais c'est bien, franchement c'est... C'est passionnant, franchement, j'adore ça. Ça permet en plus, tu vois, d'enchaîner avec la fin du 70-30 sur Twitch, ouais. les nouvelles mesures. Tu avais également parlé dans un podcast de la grosse importance de Twitch Prime, du fait que c'était quasiment la moitié ouais. des subs et que c'était une grosse perte pour Twitch et que vu que Twitch essaye de faire des choses pour être rentable, ça pourrait peut-être un jour prendre fin. Est-ce que tu penses, toi Twitch est toujours voué à dominer encore de cette manière Ou que ça va être plus dur et qu'il y a peut-être d'autres acteurs, des YouTube, des trucs comme ça, qui peuvent peut-être, tu vois, s'insérer Ouais. Je crois que la dernière année, c'était la... le, Comment dit-on pas le meilleur, mais la plus pire Ouais, la pire. C'est juste la pire. On n'a pas la pireur comme la meilleure mmh. On a, Ça se dit pas Non. Ok, ok. Attends, <rire> je, euh, désolé. Répète ce que tu veux dire et je... On a mieux, ouais. meilleur. On a pire, pireur. Ok. Ça se dit pas. Non. C'est juste la pire. P la pire, exactement. Ah, allez. Ça se dit juste la pire. C'est nul le langue de France, mais euh, vas-y. <rire> C'est nul le langue de France. Non, on dit the worst, la pire, la pire. Tu vois, il n'y a pas... Ouais. Ou alors on peut dire empiré. On peut dire que quelque chose, s'est empiré. Ça, ça veut dire it became even worse. Mm. Empiré. Donc, on a pire et empiré. Et en pire ouais. uh, c'était pas bien et ça s'est empiré. Tu vois? Ouais, ouais, ouais, ouais. Je crois que l'année dernière, c'était la pire année de, de, pour Twitch. Ok. Il y avait beaucoup de problèmes euh, juste avec la publicité. Ouais. Euh, avec tous le, les bans, avec le streamer de Top, avec le, le gambling, euh, le casino, euh, toutes les choses comme ça. Il y a aussi, il y a un une problème de. Euh, ils, ils ont coupé le, le, le paye. Oui. Euh, à 70% à 50%. Ouais. Beaucoup de problèmes. Euh, plus d'advertissements. Euh, ouais Et ils te demandent de mettre le programme partenaire avec la minute, les deux minutes, les trois minutes, les machins, machins. ouais Il y a le même temps, c'était le meilleure année pour YouTube. Mais. Toujours, Twitch, c'est la, la majorité des viewers de streams. Euh, je pense en trois, euh, entre 3 et 5 ans que YouTube va être égal avec Twitch. Ah, c'est vraiment ce que tu penses Ouais, Parce, euh, si rien d'autre change avec Twitch. Ok. Mais c'est pas comme euh, ça va être euh, normalement quand euh, une... Euh, une une compagnie euh, est tuée est mort, c'est fini. Tout ça, euh, c'est pas c'est pas doucement, c'est pas c est, c est, il, ça. Se il est tué vite, ouais. Ça crache vite. Euh, et je crois, s'il si y a une, une moment où, où YouTube euh, est presque égal avec Twitch, ouais, c'est d'accord. Donc, tu penses qu'au moment où les deux vont se croiser, là, ça va vraiment ouais. se croiser vers le haut, c'est à dire que Twitch va vraiment aller beaucoup moins bien et YouTube va vraiment reprendre la part, ouais. C'est pas comme Twitch est, peut être peur d'être euh, plus petite de YouTube. Mmh. Il faut qu'ils ont peur d'être égal avec YouTube. Okay. Et ça, c'est beaucoup plus difficile ah, à, à provoquer. Ouais. Euh, mais on verra. Il y a, il y a du temps, euh, mais je crois que le problème reste avec les gens qui travaillent à Twitch. Ouais. J'aime Twitch bien, mais je crois que les mecs qui travaillent à Twitch sache pas que le, le viewer veut, veut, il sache pas que... Il ne comprennent pas le viewer. Il comprend, il comprend personne. Euh, et je crois ça commence avec le CEO. Je ouais. crois que il, il, il n'est pas le, le mec pour le, le travail. Ok. Not the guy for the job. Ouais. Genre c'est pas le bon gars, ils il comprennent pas le viewer, ils comprennent pas le streamer, ils sont un peu à côté de la plaque. Ouais, mais il y a du temps. Il... il ils peuvent changer, mais si ça, ça continue, comme la dernière année, je crois en 3 ou 5 années, ça, okay. ils vont. D'après toi, ces dynamiques-là font que Ouais, euh, je ne sais pas si vous avez la même chose en France ou avec le streamer française, mais on a déjà personne qui change de Twitch, qui essaye à streamer sur YouTube ouais. sans payer. Eh bien, je vais te dire, euh, c'est super intéressant que tu le dises, parce qu'après la fin du 70-30, tu connais Domingo ou pas non. Domingo, c'est un des plus gros streamers français, d'accord Ouais, euh, je crois it, que... Il je... a un show called Popcorn, which is uh, like the biggest talk show in France. Je crois que je connais parce qu'il a fait le AR le, le, le, uh, uh, Place de Reddit. Oui, voilà, voilà, il, il a fait la Pixel War, il l'a fait. Et donc, du coup, Domingo, il n'y a pas longtemps, il y a deux, trois semaines, après la fin du 70-30, pendant une après-midi, il a stream sur YouTube. Ouais. Gratuitement, sans, sans argent, ouais, rien. Ouais. il a essayé. Et tu te dis, c'est un peu comme ça que les portes s'ouvrent, tu vois je crois que YouTube, c'est pire pour les, les streams de day-to-day -day stream. Ouais. Si c'est une stream de jouer à un jeu vidéo, de regarder les TikTok. Mais YouTube, c'est, c'est la meilleure plateforme pour faire une stream d'un événement, euh, Ouais. Comme le, le Sideman, le, le match de foot. Oui. Euh, je crois, euh, parce que j'ai fait une stream où j'ai regardé à, à, à Dream, le, le Minecrafter, quand il a enlevé le, le, le, le masque. Euh, et j'avais 170 000 personnes. Et c'était parce que sur YouTube, c'est trop facile à, à, à... Si tu as beaucoup de gens qui, qui veulent regarder quelque chose, euh, il y a, il, il a un algorithme ouais. sur YouTube. Ça n'existe pas sur Twitch. Parce que ça, euh, euh, c'est très facile à, à être tellement grand. Ouais. Genre à être mis en avant comme ça directement et tout. Après, c'est vrai que sur Twitch, ils essayent de temps en temps, on a vu de mettre des petits algorithmes où ils te mettent des streamers au hasard, des trucs ouais, comme ça, mais... mais... mais je crois que les gens n'appuient pas ça parce que c'est pas la même chose d'avoir une, une, une thumbnail. Et tu sais, thum ça se dit en... en... Oui, thumbnail, ouais. la miniature. Quand, quand tu vois le thumbnail le, le, le titre et tout ça, tu as plus d'informations, mais sur Twitch, c'est dit euh, Allez, il y a un mec qui s'appelle euh, Coochie Slayer, mmh. il y a 300 mecs qui regardent lui. Tu veux regarder <rire> Pourquoi Non, ça va, merci. C Coochie Slayer. <rire> c'est comme ça que l'algorithme sur Twitch marche, c'est pas assez. Ouais, c'est plus compliqué. Ah, c'est super intéressant. Franchement, <rire> Gucci Slayer, regarde, ça les fait rire. <rire> c'est marrant. En vrai, c'est marrant. Non, c'est plutôt, plutôt assez intéressant. Moi, moi, je dirais que YouTube, ils doivent encore améliorer, euh, notamment le fait de pouvoir avoir une page, tu vois genre page offline, euh, le fait que ce soit pas toujours... Enfin, tu sais, que ce ne des, des pas des streams différents, avec des liens différents. Ouais. Tu puisses peut-être avoir un youtube.com, imaginons, slash live, slash Ludwig, ou slash daknani et que ce soit toujours le même lien, alors que là, à l'heure actuelle, c'est traité comme une vidéo... Tu vois, donc c'est vrai que s'il y avait des améliorations sur ça, plus le chat, là, je pense que YouTube aurait un truc à jouer, tu vois. Ouais, et c'est ça parce que j'ai dit avant euh, que YouTube est cinq ans euh, derrière Twitch. Ouais. Mais je dis cinq ans derrière Twitch parce que je... Et, et, et à la même temps, je dis en cinq ans, Twitch va être égal avec YouTube parce que je pense qu en cinq ans, YouTube va avoir la technologie d'une stream qui, qui est là toujours, une chat qui marche bien, ouais. sans une extension, une euh, tout ça. Je, je crois va Carrément. exister Carrément. en cinq ans, euh, mais c'est aussi le job de YouTube de faire ça. De faire ça. Ce ouais, c'est ce que Domingo me disait quand je lui ai parlé. Il m'a dit ouais tous ces trucs dont on parle, le chat, etc. C'est un avantage technologique, mais c'est pas non plus l'avantage technologique du siècle. Ouais. Genre c'est pas inaccessible, c'est pas impossible à faire, tu vois. Non. Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est grave cool. Tiens, j'avais une question un peu improvisée. Est-ce que tu suis les events français et la communauté un peu francophone, est-ce que tu sais euh, comment elle est... Euh active comment elle est très genre je trouve la communauté française on se démarque on regarde là par exemple je sais pas si t'as suivi mais il y a dix jours il y avait un truc qui s'appelait le GP Explorer ça fait un million de vues sur Twitch Ouais F4 ouais ouais c'est euh, ouais, ouais, ça voilà, le truc Ouais j'ai vu ça on a une... fou ça c'était trop cool C'était la folie hein. Ouais on te sait il y a le Z event il y a Popcorn aussi qui fait du monde je, il y a... connais, ouais, je connais The les event parce que ça c'est le event de charity ça, ça a gagné 2 millions de dollars quelque chose 10 millions twice C'est beaucoup ça <rire> Oui c'est beaucoup euh... Ouais, je. Je. Je, je, je suis beaucoup de streamers français, mais je. C'est difficile à comprendre le streamer français. Ouais. Euh, pour moi, je, je, je, je crois que je, je parle français comme quelqu'un de 4 ans, mais je comprends français, mais avec les streamers, c'est beaucoup de, de slang. Ouais. Et euh, il faut que je parle français ou il faut que je parle anglais. Ok. Mais le streamer, il, il, il parle entre les deux, il parle vite et c'est difficile. C'est compliqué. Ouais. Franchement, c'est difficile pour moi. Euh, c'est mieux que je regarde quelque chose comme Tituf. Oui. <rire> c'est plus facile. Est-ce que qui tu penses, toi, en tant que gros créateur de contenu, parce que t'es un des plus gros créateurs de contenu américains, etc., est-ce que ça t'intéresse, toi, à des moments de faire peut-être des connexions avec des Français, des francophones, parler à d'autres communautés, des choses comme ça bah Déjà, tu ouais. le fais en venant ici, là, tu parles au français, tu vois. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te tente Non, c'est une bonne question. C'est parce que ça, que j'ai demandé Sardoche d'être une... Compétiteur pour le les échecs boxing. Ok. Euh, j'essaie j'essaye, essaye à, à, trad, à traduire l'événement le, le ventement ouais. en, en, en français. L'événement en français. Ouais. ouais, parce que si tu regardes le chaîne de Mister Beast, il y a une euh, une euh, euh, feature ouais. où tu peux en... mettre les langues différentes. Ouais. Tu peux avoir la même vidéo en plein en de la langues différentes. Vidéo, en la même vidéo, tu es puis là, tu dis ah non c'est en français pour moi. Euh, et et j'ai demandé à les, à les mecs YouTube, j'ai dit, ok, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes technologies là, mais pour une stream Oh Il est stream euh, des, euh, des comment, euh, commentateurs Commentateur de, faire, français. Ou genre, tu es sur ta chaîne, tu choisis la langue et tu as le commentary de cette langue-là Ouais, parce que si c'est possible, j'essaie à faire ça euh, pour euh, les échecs boxing, parce que je, je crois que ça va être tellement cool si. Euh, euh, les personnes françaises peuvent regarder à Sardoche et le ventement en français. Ce serait la folie. Ouais. Dès que là tu le dis. Ce serait vraiment la folie de pouvoir sur une même vidéo, comme euh, pour ceux qui, qui ne savent pas, Mister Beast il a une sorte de feature sur sa chaîne, où quand tu cliques sur la vidéo tu peux choisir la langue et en fait l'audio de la vidéo sera dans la langue que tu as choisi. Dit comme ça, ça a l'air bidon mais c'est vraiment un truc fat. Alors imaginez si c'est sur un stream, tu arrives sur le stream, tu es sur le même stream que tout le monde tu vois, tu as un nombre de viewers défini, tu pas plusieurs streams splash et ensuite tu choisis la langue et ça te met l'audio de cette langue là avec un cast en français. Ouais, je veux faire ça pour les échecs boxing en français, en Allemagne, en, en, en espagnol, si, si c'est possible. Mais on verra, parce que ça n'existe pas maintenant. Il faut qu'ils ont créé, il a dit que c'est possible, mais ça va être tellement difficile. Ouais, c'est sûr, ça, ça va être un peu compliqué. Déjà, pour traduire une voix avec une rêve de en français, c'est chaud. Non, mais là, la question, ce ne serait pas d'avoir quelqu'un qui traduit le stream ricain en français, ce serait d'avoir un audio totalement différent pour les Français, tu vois. Ouais, on invite deux commentateurs voilà. à, à, à, à l'aventement qui parle français, qui, qui, qui est euh, knowledgeable de les, de les échecs de, de boxing et, et euh, il fait des choses toute seule. C'est ça. Seul. C'est pas du tout une fichure, c'est plusieurs chaînes avec des voix off qui payent, mais non, t'as pas compris. En fait, vraiment, c'est un nouveau truc. C'est vraiment un nouveau truc. On sait qu'il a eu plusieurs chaînes, mais c'est un nouveau truc. Et puis, si t'as besoin d'un commentateur, pense au frérot Étoile, Étoile il commande bien, on lui met des petites passes décisives. Euh, moi, j'avais eu une petite question sur un truc qui s'est passé euh, récemment. Récemment, il y a eu l'affaire slicker et avec euh, autres, ah. Et avec d'autres, bah, forcément. Ah. Hein, et avec d'autres streamers, genre XQC et tout, vous vous êtes un peu battu pour rembourser tout le monde. Ouais. Euh, et ça a coûté plus de 250 000 dollars. Euh, Parle-nous un peu de l'affaire et comment vous avez fait pour parvenir à rembourser un peu tout le monde. Et au final, qu'est-ce que toi, in fine, derrière ça, tu penses un peu du fait que ça ait banni le gambling sur Twitch euh, Ouais, euh, euh, euh, je commence avec le gambling sur Twitch. Ouais. Et, euh, tout le temps, parce que euh, moi, j'aime bien le gambling. J'aime bien jouer à poker, j'aime bien jouer à blackjack. Ouais. Euh, cet euh, week-end, j'y vais euh, chez Las Vegas. J'y vais dépenser beaucoup d'argent. Euh, mais euh, je, crois quand je crois que c'est un problème quand tu euh, gambles avec argent qui n'est pas le, euh, le tien. Si c'est euh, quand tu as une, une sponsor euh, qui te donne 5 millions de dollars et tu joues avec 2 millions de dollars, c'est pas de vrai. Euh, L'argent, C'est pas comme tu, tu joues normalement, tu joues euh, euh, plus grand, ouais. euh, euh, plus, tu joues plus de temps. Euh, et à le commencement, j'ai dit, je crois le la meilleure chose à, à faire, c'est de, de bannir le, euh, le sponsor de gambling. Ok. Donc pour toi, au-delà du gambling, il fallait d'abord bannir le gambling sponsorisé. Mais après, c'est difficile de savoir si c'est sponsorisé ou pas. <rire> Ouais, mais si tu trouves que c'est sponsorisé, allez, au revoir. Ok. Et, euh, il fait ça beaucoup sur YouTube. Tu sais, le mec euh, Steve Will Do It, mm -hmm. le mec de... Euh, c'est quoi? Le, euh, Full Scent Nelk Boys. Mm -hmm. Il boit beaucoup d'alcool <rire> très vite, <rire> euh, mais il était euh, euh, removed. Ok. Et, et les, ils ont... À YouTube, ils ont... Euh, ils l'ont dégagé, ils l'ont banni. Pourquoi il avait fait Ils ont dégagé euh, Steve parce qu'il a fait beaucoup de sponsors de gambling. Ok. Et c'est interdit. Ok. Et, euh, et, et c'est fini. Et, et, il ne peut pas faire YouTube. Euh, et je crois que Twitch pouvait faire la même chose. Mais je crois que c'est... De banning le gambling de, de slots et tout ça, c'est aussi... C'est bon. Ok. Parce que tu comprends. Ouais, je comprends. C'était trop grand, tu sais. Ils ont joué trop long. Ils, ils ont... Euh, Jouer avec euh, trop d'argent parce ouais. que c'était pas le vrai argent c'était devenu un peu n'importe quoi ouais euh, ça c'est bon il euh, le, le deuxième chose euh, de slicker euh, j'étais avec exclusive parce qu'on fait une une, euh, une vente euh, ensemble euh, s'appelle Just et elle était chez moi euh, et on a parlé un peu euh, de les choses de slicker il y a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'argent parce qu'il a fait du gambling euh, mais il est, il est, un peu, il est un peu fou, excuse parce qu'il dit « Ouais, je comprends que le gambling est terrible, mais je peux faire, c'est pas <rire> interdit, je peux gagner millions, millions de dollars, parce que ça, j'aime faire, j'aime l'argent, je vais faire. » Quand il dit que c'est interdit, j'arrête je, je, je, je, je, je, je, je, le gambling. Je dis « Ok. Euh, » Mais parce que ça, il est d'accord avec euh, Ramborsay, le mec qui a perdu l'argent euh, est en le même sens de gambling. Tu, tu comprends c est, c est, Je crois que il, il aime peut-être le publicité ou juste aider les gens ouais. qui ont qui perdu l'argent parce que quelqu'un qui est euh, addictif de, de, de gambling. Euh, et moi, je ne fais pas de gambling sur Twitch mais, ou, ou YouTube, mais c'est trop facile pour moi à dire Coca-Cola, Pepsi, à n'importe qui, à McDonald's, il dit Allez, je dis, j'ai McDonald's sur une vidéo, tu me donnes 20 000, 30 000 dollars. Et, euh, et je peux faire ça. Et après, je peux donner l'argent à les gens qui vraiment. Euh, en ont besoin. on a besoin. Ok, je vois l'idée. Moi, j'ai assez d'argent. Je m'en fous si j'ai plus d'argent. Mais je peux gagner plus d'argent et, et euh, j'ai commencé à donner l'argent à, à mes copains, ouais. je veux qu'ils mangent un peu et si je peux donner à quelqu'un qui ne peut manger pas parce qu'il a donné argent à, à une amie qui pensait être vraiment fiable, en, ouais. en, en fiable ouais. euh, je crois que c'est quelque chose euh, gentil, quelque chose bien bon. normal de bien ouais. ouais En gros, si vous voulez, pour ceux qui nous écoutent, il y avait eu l'affaire Slicker, en gros, c'était un streamer qui s'était fait prêter beaucoup d'argent, des fois par des viewers, etc., pour justement pouvoir continuer à gamble, et en fait, avec XQC, Ludwig et d'autres, eh ben, ils les ont remboursés, enfin, ils ont remboursé en tout cas une partie de ces gens-là, et ça a fait jusqu'à 250 000 dollars, ça a été compliqué un peu, non, pour avoir les différentes subs, les différentes personnes, tout ça. Ouais, euh, je veux... Il faut que je dis euh, un grand merci à... à quelqu'un qui s'appelle Wojito oui. parce qu'il a parlé avec chaque personne qui a, qui a dit qu'ils ont perdu l'argent. Euh, euh, il, il a vérifié les preuves. Par, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de gagner d'argent parce que j'ai dit allez je vais euh, ouais. donner de l'argent. Il dit ok euh, j'ai donné 2000 à est-ce que tu peux me donner d'argent <rire> ouais, si ouais, Ils bien? ont essayé de douiller. Et c'était lui, il a, il, a, il a travaillé pour 50, 60 heures juste pour vérifier euh, chaque personne. Et euh, aussi, moi, j'ai une, euh, une, une team avec... Euh, avec qui tu travailles Ouais, que je travaille avec. Et, euh, et j'ai Slime qui fait beaucoup de le, le finance et tout ça. So on, a, on a payé. Euh, j'ai dit, Slime, est-ce que tu peux m'aider Il dit, ok, ouais, vas-y. Franchement, c'est très bien. C'est une très bonne chose et tout. c'est Vraiment, ça a été cool parce que vous avez réussi à prendre une mauvaise situation et à la rendre meilleure, tu vois. Ouais, il ouais, y a beaucoup de gens qui disent aussi euh, « Ouais, mais tu as, tu as laissé sticker avec euh, aucune, euh, euh, aucune euh, chose mauvaise. » Ouais, ouais. Sanction. Il ouais. a volé 2500 euh, dollars. Euh, de, ouais. Comment dit-on Il a volé 250 000 dollars. 250 000. Il... Euh, il maintenant quoi Il c'est tout payé il... il peut voler Moi il peut revoler. En gros vous avez en gros un petit peu nettoyé ses conséquences quoi. Mais en, en mon avis j'ai fait deux choses. Pour euh... la première chose moi I, I care more euh, pour euh, le victime. Je m'en fous de ce qui C'est plus important que les personnes qui a perdu l'argent pour euh, avoir euh, l'argent Ouais, puissent récupérer leur argent. Ouais. Toi, ça a été les victimes d'abord, ça n'a pas été slicker Genre, même si ça a été une conséquence, tu t'es dit d'abord, les victimes récupèrent l'argent et on s'en fout de slicker Ouais. Et la euh, deuxième chose, et c'est, euh, je suis un peu comme une euh, <rire> comme une, une parent toi, ouais. pour slicker parce que je dis OK, il faut que tu me payes 20 000. Parce que je pense que 20 000, c'est euh, aussi grand que c'est une, une, une, une punishment, ouais. mais aussi petit que c'est pas comme il, il faut qu'il paye cent mille dollars. Ouais, c'est pas inaccessible. Ouais, si c'est inaccessible, je crois qu'il va euh, encore tricher, encore ouais. euh, voler. Euh, et je parle avec slicker toujours et je dis OK, il faut que tu aies un une travail. 9h ouais. euh, à 5 heures, il faut que tu gagnes l'argent. je suis d'accord si tu me payes euh, pendant dix ans, ouais. mais il faut que tu payes. Il faut que tu aies un peu de responsable. Ouais, que pense. tu paies un peu ta dette. Quoi. Ouais. Ok. ben bah, écoute, franchement, c'est une manière de gérer l'affaire qui est un peu inédite, mais qui est... Eux, franchement, c'est genre ça, ça m'étonne. C'est des discours qu'on n'entend pas souvent, tu vois. Ouais, ouais je crois que j'ai beaucoup de chance d'être dans la place que je suis en maintenant. Mmh. Euh, parce que Covid, parce que les échecs, parce que les, les mecs que je connais, parce que où j'étais né, parce que l'argent que j'avais quand... J'étais jeune, il y a un million de facteurs mm. pour, euh, pour moi d'être le streamer que je suis maintenant il c'est stupide de euh, n'utiliser pas la position que je suis dans pour aider les autres euh, Et, et c'est pas comme... Moi je m'en fous d'être une, une dragon qui, qui ce soir sur euh, 10 millions dollars de dollars d'or, tu ouais. sais Je suis stupide parce que <rire> Un jour, euh, pas trop loin de, de uh, in the future, je vais être mort. Ouais. Euh, il faut que je dépense l'argent maintenant. Et il faut que tu fasses un ah, peu ouais. profiter. Respect, franchement, gros gros respect, c'est ce que le chat dit. Mad respect, ça veut plus dire. Tu sais que ça va faire quasi deux heures qu'on est là. Oh, vraiment Presque deux heures. Putain, ok. Ça va, t'es ah, à l'aise Ouais, ouais, toi, ah, ouais à l'aise, bien sûr. Bon, bah, ça fait super plaisir. On va on va arriver un petit peu vers la fin, donc euh, je vais poser peut-être une ou deux questions. Si dans le chat, etc., vous avez peut-être un ou deux trucs, n'hésitez pas, je, je les ferai remonter. Forcément, eux, ils avaient envie que je parle d'un des événements euh, qui a beaucoup fait parler Internet ces derniers mois, euh, le Reddit Place de, de, de ouais, ouais, ouais. avec The French Community, tu vois, la communauté française qui s'est battue tant bien que mal, mais pas que la communauté française, d'ailleurs il y a eu plein d'autres trucs super cool, etc. Ouais. Euh, T'en as pensé quoi toi un petit peu, c'était comment pour toi euh, ce, ce, ce petit événement qui avait réuni beaucoup de monde C'était cool parce que c'est, comme tu as dit, c'est réuni beaucoup de, de, de gens qui, qui jamais, qui jamais partent ensemble. J'étais dans une une une call de discord avec je crois c'était kamato ouais. e euh, excuse XQC, c'est fou ça euh, et, euh, et pour moi la seule chose que j'ai fait sur euh, le, le reddit c'est j'ai j'ai créé d'art pour les choses que j'aime mais c'était pas l'art pour moi ouais. c'était l'art de, de avatar c'était l'art de euh, cowboy bebop tu connais mmh. ouais ouais le dessin animé euh, comment dit-on euh, dit euh, animé de, de, de, de Japon euh, Animé. C'est animé Animé. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, et, euh, et j'ai je, je que euh, fait quelque chose de. Je crois que c'était Jiglipoff » euh, Et après, j'ai fait, je crois, trois ou quatre euh, murales. Oui. J'étais euh, euh, juste un spectateur. D'accord. Parce que. Je suis pas comme XQC qui veut, qui veut euh, créer de, de, de content, de ouais. chaos. De, de... Content first Ouais, euh, et je suis pas comme euh, le, le, le, le streamer français qui était trop fier de la France. Camel dit, Allez, on est le plus grand du monde, le plus grand drapeau du monde Je m'en fous de tout ça et <rire> j'étais juste un spectateur. Euh, qui veut le, le, le meilleur angle pour voir l'histoire Ok, je vois. C'est marrant parce que dès que as commencé à parler de ça, ça a spammé les bots. Regarde dans le chat. Ouais, ouais, ouais. Les bons vieux bots français. Mof, bon, peut-être c'est pas les bots. Euh, euh, c'était, je crois que c'était juste. C'était les Français étaient tellement fiers. Bah oui, on euh. était fiers. Bah oui, on était extrêmement forts. Et ça. un peu de bots. <rire> Non, non, non, non, non. Pas de botte. On était fiers et très puissants. Tellement fiers. Et ça, ça fait plaisir. Ah, ben 90 de Il cherche, il cherche. On aime bien, on aime bien. Et bah écoute, franchement, Ludwig, ça fait vraiment super plaisir. Merci à toi d'avoir accepté Ouais, de merci venir. pour, euh, pour m'inviter. J'espère que ça te fait plaisir, que tu as passé un bon moment, que tu étais content de pouvoir un peu parler de toi, de ton histoire, de ouais. ton avis. J'espère que ça te redire bien. Je crois. J'espère que euh, je. je... C'était nickel. Ouais. C'était nickel. Franchement, crois-moi, c'était nickel. Ouais. Dans le chat, moi, je te dis, c'était nickel. Dans le chat, c'était super. Ça fait six ans que je fais cette émission. J'ai ouais. fait plus de 120 épisodes et tout. Regarde, c'était très, très bien. On a tout Mais compris. Okay. C'était incroyable. On remercie les porcs pour le grotesque. Quand je, quand, je, quand je dégage de la maison, là, est-ce que vous dites après je dégageais, et... Ah, il est trop nul en français. <rire> Non, ce chat, it's all love. Ce chat nul. est plein d'amour et tout. Et après, Il n'y a pas de soucis. Ils comme quelqu'un d'un an. Non, non, non, ils ont on kiffé. Va. Non, je pense qu'ils ont kiffé. Et franchement, je vais être avec toi. Ça m'a fait, moi, super plaisir. C'est même un honneur d'avoir un gros créateur de contenu comme toi, un américain, etc. Zach Orlib, États-Unis. On essaye de venir justement parler à des ouais. personnes comme toi. Et le fait que tu nous permettes de le faire, c'est vraiment une grosse chose. Donc, le dit personnellement, bon, merci mais Merci, merci. Ça m'a fait super ça plaisir. Trop bien. Vraiment, c'était super cool. Les au livre, c'est terminé pour, euh, du coup, aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez appris plein de choses et tout. Comme d'habitude, la rediff reviendra super vite. Demain, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez kiffer euh, sans problème. Euh, on se retrouve dimanche pour un nouveau accord au livre. Ce sera en direct de Dallas, où j'irai à partir de jeudi, où j'aurai la chance de pouvoir faire euh, Crim6, ainsi que Scump et Mr. X, enfin X, qui est le créateur de Optic. C'est un arc qui fait super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment et on vous dit à la prochaine, les amis Ciao, ciao Ciao, ciao Passe un bonne nuit <rire>